Bonjour, bonjour, bonjour à tous Voilà, petit direct euh, improvisé Ce n'était pas prévu euh, ce soir pour euh, ce direct On se laisse conduire Et euh, salutations à tous les frères et sœurs qui, qui suivent, qui prient pour nous. On a, on a pu voir récemment euh, qu'il y a le Canada, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guadeloupe, l'Inde. Euh, quel pays encore On a vu beaucoup de pays euh, qui, qui, qui suivent l'évangile, qui, qui, qui voient le travail que nous faisons et qui prient pour nous. Voilà, et qui, on voilà, on s'est mutuellement. Et C'est vrai que lorsqu'on voit des frères et sœurs qui prêchent la parole, qui se mettent euh, à évangéliser, qui se mettent à prêcher le royaume des cieux, à prêcher Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua de Nazareth, son véritable nom, hein, comme on, on le dit de plus en plus. Voilà, parce qu'il ben, faut que les, les personnes, les, les hommes et les femmes connaissent le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Yeshua, son nom hébraïque. Donc c'est merveilleux. Donc ce soir, euh, on va se conduire. Cette pensée est reçue de la part de notre Père Céleste pour nous encourager. Je vous dis la vérité, il se passe beaucoup de choses dans l'évangélisation. Et ce soir, le Seigneur veut nous encourager et te dire, ne sois pas un lâche. Ne sois pas un lâche, pourquoi Parce qu'il est avec l'Église. N'ayons pas peur parce qu'il est avec l'Église. Nous sommes à la fin des temps et dans cette fin des temps que nous sommes, l'Église du Seigneur se lève, l'armée du Seigneur se lève pour annoncer... Le retour de Jésus Christ C'est la fin frères et sœurs On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient On ne sait pas combien, combien de temps il nous reste encore dans ce monde Mais il faut faire le nettoyage dans nos vies Vous voyez frères et sœurs Se purifier chaque jour premièrement Et ensuite aussi bah, annoncer l'évangile de Jésus Christ bah, Aux nations C'est le temps de quitter ton église De quitter le, le, la routine euh, euh, comment dire, de chaque semaine Fais l'expérience Expérimente le Seigneur ce, ce week-end, dans, dans, dans, dans quelques jours, dis-toi, Seigneur, je veux, enfin, dis au Seigneur, Seigneur, je veux sortir évangélisé. Je veux aller annoncer la parole, Seigneur. Tu verras comment le Seigneur va t'accompagner, mon frère, ma soeur. Tu verras comment le Seigneur va te précéder. Parce que le Seigneur cherche des hommes, le Seigneur cherche des, des, des femmes, il cherche des, des, des hommes et des femmes, des jeunes, pour annoncer sa parole. Nous sommes dans ce temps où sa parole doit être annoncée. Parce que beaucoup de gens meurent, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens périssent et vont en enfer. Beaucoup de gens meurent et vont en enfer, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, le Seigneur compte sur l'Église. Il compte sur toi. Voyez. Le Seigneur nous a laissés sur laissé la terre. C'est pour un but. Il nous a laissés au milieu de, des loups. C'est pour un but. C est, c est, c est, sinon, on serait au paradis aujourd'hui. Voyez. vous Le Seigneur est parti au ciel. Et a laissé son église sur la terre, parmi, au milieu des loups. On n'a pas dit en dehors des loups, au milieu des loups, frères et sœurs. voyez Et si le Seigneur nous a, laissé, nous a laissé sur la terre, parmi les loups, parmi ben, ce monde, c'est parce que ben, sa puissance est sur nos vies, sa gloire est sur nos vies. Et il veut, à travers l'église, à travers le, la brebis que nous sommes, les brebis que nous sommes, il veut parler. Le Seigneur veut parler à ce monde Le Seigneur veut parler à travers son Église Que fais-tu Église Que fais-tu chrétien Le Seigneur, je vous dis la vérité Ceux qui saisiront seront précédés de la puissance du Seigneur De la gloire du Seigneur Mais ceux qui ne saisiront pas Passeront à côté Et le constat qu'on fait dans notre génération C'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup de chrétiens remplissent les bâtiments d'église. Beaucoup de chrétiens euh, comment dire, font profession, confessent de la bouche Jésus, mais leurs œuvres ne témoignent pas Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, un enfant du Seigneur, mais quand on le voit, on voit aussi, on voit aussi les œuvres de Jésus-Christ qui va avec. On voit aussi la parole de Jésus-Christ qui va avec. Or nous, sommes dans une, or, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de « Seigneur, je t'aime » Beaucoup de voix, beaucoup de personnes se réclament de connaître Jésus D'aimer Jésus, de marcher avec Jésus Mais leurs œuvres n'en témoignent pas Jésus-Christ, frères et sœurs Oui, frères et sœurs Le monde a besoin d'entendre l'évangile Ce que le monde a besoin, c'est d'entendre Jésus La prédication de l'évangile, frères et sœurs Nous sommes dans un temps où il faut sortir sœurs du système religieux, de sortir de la routine et aller parler de Jésus. Nous sommes, comment, comment dire, nous sommes des missionnaires. L'église est, est, est en mission. Quelle est la mission que tu fais pour le Seigneur? Quelle est la mission que tu opères pour le roi? On s'est rendu compte, on réalise aussi, on fait le constat, que beaucoup de chrétiens sont, qui se disent chrétiens sont des lâches. Ils ont peur de parler de Jésus, frères et sœurs Beaucoup de chrétiens ont peur de, comment dire, de prêcher Jésus Vous voyez frères et sœurs Ils ont conformisé Jésus à notre génération Ils ont conformisé la Bible dans notre génération Vous voyez frères et sœurs, par rapport à ce monde Et là-bas on nous dit quoi Ne vous conformez pas au siècle présent La Bible a été conformée au siècle présent Voilà pourquoi on voit qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau de l'évangélisation. Or, oh, l'évangélisation est la mission première des chrétiens. Dans Matthieu 28, on va le prendre rapidement. Merci Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu, bon Dieu fidèle. Matthieu 28, au verset. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset qu'on récite par cœur. Mais est-ce que ce verset est mis en pratique voyez oui. Ne devenons pas des réciteurs Ne devenons pas des, des perroquets Qui réciteront la parole sans la vivre Sans la mettre en pratique Frères et sœurs La parole qui est prêchée et qui est vécue A une grande puissance mes amis Ah oh, mes amis Il ne sert à rien de parler de Jésus Vous voyez frères et sœurs De parler de Jésus Et ne pas vivre Jésus De ne pas vivre sa parole La parole du, du grand roi Oui frères et sœurs notre foi, frères et sœurs, doit être en action mes amis On ne doit pas se dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi Où sont les œuvres La foi sans les œuvres, elle est morte voyez, ouais, frères et sœurs, je vous dis la vérité Fais l'expérience Sors de la routine religieuse La routine du, de, du bâtiment d'église La routine du péché aussi La routine de tous les jours Et dis au Seigneur, Seigneur je veux t'expérimenter Seigneur, je veux vivre ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, je veux prêcher ta parole. Je veux, papa, annoncer ta parole. Papa, aide-moi à vivre ta parole. Je veux la, manif je, je veux la vivre. Je veux qu'elle se manifeste, Seigneur, cette parole que je, que je lis. Seigneur, mon roi. Cette parole que j'ai m'efforce de vivre, Seigneur. Je veux te voir agir. Mon ami, fais la prière. Fais cette prière au Seigneur. Tu seras dépassé de voir comment le Seigneur va te saisir. De voir comment le Seigneur va parler à travers toi, mon ami. Car la Bible dit « Ouvre ta bouche, je la remplirai. » Le Seigneur veut remplir la bouche de quelqu'un, mes amis. Oh, mes amis, il veut remplir ta bouche ce soir. Toi qui vas entendre ce message, le Seigneur veut t'enflammer. Le Seigneur veut te réveiller. Il veut te secouer. Il veut donner sa parole, ses oracles, à travers toi. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Il est mort sur la croix, mes amis, frères et sœurs, pour les nations. Afin que les nations se repentent Afin que les nations qui se repentent prêchent Jésus frères et sœurs La foi vient de ce qu'on entend Si le monde n'entend pas l'évangile N'entend pas la parole du Seigneur Comment seront-ils sauvés mes amis Comment seront-ils sauvés Comment croiront-ils dans le Seigneur S'il si n'y a personne qui ne prêche Beaucoup de chrétiens ont reçu la parole. Beaucoup de chrétiens connaissent la Bible. Il la récite, il la récite. Mais quand est-ce que tu vas l'annoncer aux nations Et on le voit dans Matthieu 28, 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Voilà l'évangélisation. Voilà Annoncez aux nations ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur voilà, nous, a, nous ordonne dans sa parole. Vous voyez, frères et sœurs Donc, on voit par là que quand le Seigneur dit allez, donc, il dit allez hein, ce n'est pas moi ou toi ou deux, trois personnes. Allez Là, il parle à l'église il parle à son peuple il nous dit allons. Allez Il y a trop de raisonnement. Beaucoup de chrétiens raisonnent. Tu entends le Seigneur te parler il te dit vas-y. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, j'en je connais qui me témoignent souvent ça. Mais c'est comme si, mon ami, vas-y, allez, mes amis, et tu verras la gloire du Seigneur, tu verras Jésus. Si tu ne vas pas, comment tu vas expérimenter le Seigneur, mes amis Vous voyez, frère et sœurs? C'est en allant sur le terrain qu'on expérimente le Seigneur, qu'on voit que le Seigneur est vivant, qu'on expérimente sa gloire, qu'on expérimente, frère et sœurs, ce qui est écrit dans la parole. Qui va, et ça va toucher les âmes parce que la mission de l'église c'est ça aller, on n'a pas dit rester assis beaucoup ont mal compris la parole beaucoup sont restés assis pendant 15 ans tu es assis 20 ans tu es assis tu comprends c'est le temps d'aller tu comprends frères et sœurs et c'est la mission de l'église il n'y a pas de grâce particulière à avoir pour aller vous comprenez frère et sœurs, c'est la mission de l'église d'évangéliser C'est notre mission d'évangéliser frères et sœurs. Alléluia C'est ça l'enfant le, du Seigneur, nous sommes des disciples Un disciple qu'est-ce qu'il fait Il évangélise Peu importe la, comment le va te saisir, mon ami, évangélise Vous comprenez frère et sœurs il n'y a pas de manière, il n'y a pas de méthode Frère et sœur, évangélise Tu comprends frère et sœur ton cœur doit bouillonner de feu. Ton cœur doit bouillonner de l'amour du Seigneur. Mon ami, tu dois parler de Jésus. Si tu t'es refroidi, je prie, nous prions que le Seigneur nous allume. Qu'il nous allume encore, frères et sœurs, Qu'il nous réveille encore. Qu'il nous rend remplit de force, mes amis. Pour parler aux nations. Pour guérir les nations. Nous avons été loin pour évangéliser. On a été loin pour être critiqué. On a été loin pour être combattu, pour être combattu de, de, de, de la part des pécheurs, comme Jésus. Comme le disait un, un frère il n'y a pas longtemps. Voilà pourquoi nous, frères et sœurs, on ne veut plus rester on des critiques. Frère, il faut travailler. C'est l'heure de travailler. Peu importe si on te critique, travaille. Le Seigneur a des âmes à sauver. Le Seigneur a un peuple nombreux à sauver. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester, on va me critiquer, on va me haïr, on va me dire, mais il ne faut pas faire comme ça, on va me rejeter. Mon ami, ce n'est pas le temps de cogiter comme ça, c'est le temps de travailler. C'est le temps de sortir de ton confort, de sortir de notre confort et allons parler de Jésus. Organise des missions, prends un billet, va dans un pays, mes amis, mon ami. Alléluia, la puissance de Jésus. Alléluia. Mes amis, Jésus-Christ de Nazareth. Prends un billet, va dans un pays, prie Seigneur, où tu veux que j'aille Il te confirme, prends un billet, va en mission. La foi, la foi mes amis. Mes amis, là je vous dis, on veut appliquer la parole. On veut appliquer tout ce que la parole nous enseigne. On veut vivre ce qui est écrit dans la parole frères et sœurs. vous comprenez Alléluia, on veut vivre l'évangile, vivre ce qui est écrit là-dedans mes amis. Nous partons au Canada le mois prochain, par la grâce du Seigneur. Frère, on a pris un billet, on a dit on part comme ça. Frère, on part comme ça. Quand on lui dit la parole, le Seigneur a dit quoi D'aller deux par deux. Enfin, tu peux aller à plusieurs, il n'y a pas de problème. Ça, Parce que les des chrétiens, ils vont dire Ah, mais si tu n'es pas deux, ce n'est pas bon. Mon ami, on évangélise seul la plupart du temps. On crie, ça nous saisit quelque part, on crie. On ne va pas appeler quelqu'un, viens me rejoindre pour qu'on soit deux. Mon ami, il faut qu'on arrête le raisonnement. On a pris un billet. On part au Canada, frère, on n'a pas pris ni de logement, ni de voiture. On ira là où le vent nous conduit. La maison qui nous recevra, on va rentrer dedans. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur rentrera dans la maison, frères et sœurs. Donc voilà, la foi. Il nous faut la foi, frères et sœurs. On doit avoir la foi. La foi en la parole. La foi que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Croire qu'il est vivant. Croire que sa main sur nos vies croire que, en fait, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est un temps de foi. Vous voyez, frère et sœurs et on t a, t a, tout à l'heure, je disais, là, on part au Canada par la grâce du Seigneur. Frère, on part comme la parole le dit, là, dans Matthieu 10. Frère, on veut vivre ce qui est écrit. On veut croire, voilà, vivre cette parole et ne pas seulement la prêcher, la prêcher pour... Non, non, non, non, non. On veut vivre ce qui est écrit, mes amis. Vivre ce que les, euh, les apôtres ont vécu. Vivre ce que Jésus a vécu, mes amis. C'est ça que nous voulons vivre, mes amis. La vérité, la parole, la sanctification. Frère, le feu de l'évangile. Frère, la gloire du Seigneur Yeshua, mes amis. Alléluia. Dans Matthieu 10, tout est possible à celui qui croit. Mes amis, tout est possible à celui qui croit. Et dans Matthieu 10, verset 9, il dit... Ne prenez ni or. Oh, je remonte un petit peu plus haut. Là, c'est la mission. Là, on voit, c'est la mission, la mission des, des, des apôtres. Mes amis, la mission des apôtres, mes amis, la mission des apôtres. La mi, mission des apôtres. Mimi, mes amis, mimi, mi, mi, mi, mi, message à bondier. En créole, voici le message du Seigneur, mes amis, mes frères et sœurs. Matthieu 10, frères et sœurs, je vous dis la vérité, je crois que tu vas te lever là où tu es. Je crois qu'on va se lever de plus en plus. Je crois qu'on va parler de la part du Seigneur de plus en plus, parce que nous aurons un, corps, un cœur disposé, frères et sœurs, et je crois que le Seigneur va nous saisir. Il va te saisir ce soir. Il va te saisir ce soir. Ce soir, mais je crois que, oh, mes amis, le Seigneur visite ce soir des hommes et des femmes dans ta chambre, dans ton habitant. Oh, il te secoue que cette gloire, que ce feu, que ce zèle, le zèle de l'évangile, le zèle de Jésus. Puisse t'embraser là où tu es Là où nous sommes Que le feu nous embrase Que la gloire du Seigneur nous embrase Au nom de Yeshua de Nazareth mes amis Alléluia Waouh Chekaya Personne ne mettra la main sur toi mes amis Si tu as peur de ça fais, fais confiance au Seigneur Fais confiance au Seigneur Personne ne mettra la main sur toi mon ami Pourquoi Il y a un peuple nombreux à sauver Il y a une mission terrible sur ta vie mon ami, c'est le temps de te lever. Ce n'est pas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il dit quoi dans Matthieu 10? Alors Jésus, ayant appelé ses douze disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Donc, il ne faut pas douter, mon ami. Toutes sortes de maladies. Donc, s'il y a un malade devant toi qui demande la prière, prie seulement ce n'est pas toi qui as le pouvoir mon ami, c'est le pouvoir qui vient d'en haut Le pouvoir nous a été donné par le Seigneur pour travailler, pour faire son œuvre. Donc il va t'accompagner, il va te donner l'intelligence, il va te donner les armes, l'équipement pour travailler Tu vois frères et sœurs, beaucoup de chrétiens dans les, as dans les églises, dans les, as dans les assemblées Il ne faut qu'en recevoir, recevoir, ils tombent par terre, ils se relèvent tu tombes pour te relever. Pourquoi Qu'est-ce que tu fais Que fais-tu avec les prophéties que le Seigneur t'a donné Que fais-tu avec les paroles que le Seigneur t'a données Que fais-tu avec les dons et les talents qui t'a communiqués Tu fais quoi avec Aujourd'hui, les, les, dans les assemblées, c'est devenu du spectacle. C'est devenu... c'est du bruit pour rien parce que beaucoup ne travaillent pas. Beaucoup prophétisent, beaucoup tombent, beaucoup. Mon ami, arrêtons le cinéma. Allez sur le terrain. Matthieu 28, allez. Allez. C'est là-bas que les hommes et les femmes doivent voir la gloire du Seigneur. Doivent voir que Jésus est vivant. C'est parmi les païens. À quoi sert-il de te... tout le temps entre chrétiens Prophétie sous prophétie. Un tel prophétie sur l'autre. L'autre prophétie sur l'un tel. Oh, on, fait... on fait quoi avec Oh tu seras dans les nations Oh tu feras ceci Oh, En fait tu fais quoi depuis 20 ans tu, Toujours les mêmes prophéties Que fais-tu avec Arrêtons la comédie Arrêtons le cinéma Allons sur le terrain mon ami Voilà où le Seigneur nous attend Dehors Là où il était lui-même Là où les apôtres étaient eux-mêmes Dehors Mes amis Le message de l'évangile Nous sommes à la fin Et le Seigneur parle à l'église Il parle au cœur de ses enfants Afin qu'on puisse saisir mais les lâches qui ne se saisiront pas, passeront à côté. Ceux qui aiment le péché, qui pratiquent le péché, passeront à côté. C'est un temps il faut avoir ce cœur d'enfant. Et ceux qui ont le cœur d'enfant comprendront la parole du Seigneur, comprendront le message de l'Évangile. Alléluia. Matthieu 10. Alors Jésus ayant appelé ses douze disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies. Oui, frère et sœurs Et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre et André, son frère Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère Philippe, voilà, et Barthélémy, Thomas, Mathieu, le père Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, se nommé Thaddeus, Simon, le Cananite, et Judas, Iscariote, Iscariot, celui qui le livra. Donc, même, Ju même Judas travaillait, mes amis. Même Judas, c'est-à-dire en fait. <rire> En fait, pas, voilà le, le, le, ce qui se passe aussi. Beaucoup de personnes font l'œuvre du Seigneur. Beaucoup évangélisent. Beaucoup prient pour les gens. Beaucoup, en fait, il y a beaucoup de Judas, mes amis. Si Judas a pu travailler, chasser les démons, mon ami, il y a aussi des faux aussi. Voilà, la, voilà ce qui se passe aussi dans notre chrétienté. Et beaucoup de chrétiens courent dans toutes les églises du monde. Ils vont dans toutes les églises, ils disent que la Bible est prêchée. Mon ami, tu ne dois pas courir dans les églises, hein? Le Seigneur nous dit de le suivre lui Non de courir après de bâtiment d'église à bâtiment d'église Ce n'est pas ça l'évangile du Seigneur Ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne Il te demande d'être à ses pieds comme Marie Afin que tu entendes sa voix Afin que tu commences à comprendre Qui est le Seigneur Qui est le Créateur Tu vois Qu'attend-il de toi Tu vois frère et soeur C'est la, la question à poser au Seigneur Seigneur tu attends quoi de moi ça fait 15 ans que je suis converti Seigneur, je suis resté 15 ans Assis à la même place dans mon église à servir le pasteur Mais tu, Seigneur, tu attends quoi de moi Il va te répondre Je vous dis la vérité, il y a des diacres Il y a des prophètes, il y a des évangélistes Il y a des pasteurs, il y a des apôtres il y a, Je vous dis la vérité, il y a des hommes et des femmes Les écailles vont tomber de leurs yeux Ils vont comprendre c'est quoi Que le Seigneur attend pour eux Ils vont comprendre et saisir Qu'elle est le travail que le Seigneur attend pour eux, mes amis. On part au Canada. On a beaucoup été aux Antilles. On va en continuer à y aller. Et je bénis le Seigneur pour le peuple qui se lève là-bas. Mon frère Abénaki, mon frère Loïc. Euh, voilà, tous ces frères et sœurs qui se lèvent en, aux Antilles. Frères, c'est glorieux. C'est glorieux. Je vous dis la vérité. C'est ça que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur veut. C'est que son peuple se lève pour travailler. Que son peuple mette le feu. Que son peuple annonce Jésus de Nazareth. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Arrête de chercher les choses après, à, à, à, comment dire, avant le royaume. Le royaume d'abord. Le travail du royaume d'abord. La sanctification d'abord. Qu'est-ce que le Seigneur attend pour ta vie Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il ne t'a pas dit de rechercher une église où t'asseoir Un prophète ou un, un, un docteur Un évangéliste à suivre partout Le Seigneur il te dit De le chercher Chercher le royaume Le royaume des cieux Et sa justice Mon ami, sa justice sa, Son royaume, sa parole La vérité Voilà ce que le Seigneur attend pour nos vies Mes amis, Alléluia Alléluia donc on va parler de la mission des, des apôtres mes amis Voilà la mission des apôtres mes amis Voilà leur, leur, leur mission Tu veux être apôtre Regarde la mission des apôtres mes amis Beaucoup veulent être prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs Pour diriger des églises Dépouiller des églises Être habillé, ceci, cela Être beau du peuple Et les dépouiller Et être dans un bâtiment C'est pas ça un apôtre C'est pas ce qui est écrit dans la parole mes amis Oh non Oh non Beaucoup veulent venir au Seigneur pour devenir pasteur, apôtre, docteur... On voit tous les titres aujourd'hui, mes amis... Le Seigneur n'est pas dans ça... Ah non, il n'est pas dans ces choses, mes amis... Jean dit quoi On a voulu le transformer en apôtre, en docteur, en prophète, en élie... Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert... Voilà le message que Jean a annoncé, mes amis... Vous voyez, frères et sœurs... Mais notre génération, aujourd'hui, on veut... Au lieu d'aller sauver les âmes dehors... On veut s'enfermer dans des bâtiments... Et dépouiller les gens, prendre l'argent des gens Être un, un bishop, être un gourou Être un élevé au-dessus du peuple voilà, Prendre la place que euh, le diable voulait donner à Jésus dans la Bible Être au-dessus du temple, en haut du temple Mon ami, beaucoup passent à côté de l'évangile Ce n'est pas ce message que on, nous voyons dans la parole Ce n'est pas cet évangile que nous lisons dans la parole mes amis On n'a pas vu Jésus faire ça On n'a pas vu les apôtres faire ça mes amis Le travail des chrétiens, le travail de l'église c'est dehors, dehors, allez, faites des nations, des disciples. Ne voyez-vous pas le système religieux devant nos yeux, frères et sœurs Où sont les chrétiens Où est l'église Où sont les lumières du monde qui devraient parler du Seigneur Partout dans les nations, où sommes-nous On est fermés, enfermés, conformisés. Et les gens meurent de cancer dehors, les gens meurent de sida dehors, les gens meurent dans le péché dehors, les gens meurent dans la drogue dehors. On est où on prend nos petits sacs et on court dans nos bâtiments tous les jours. On court s'enfermer tous les jours. Tu passes à côté des gens tous les jours, tu ne leur parles même pas de Jésus. Voyez-vous pas comment nous sommes devenus, frères et sœurs, refroidis. Voilà la froideur. Et le Seigneur le dit, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est aussi ce signe là, mes amis. Vrai frères et sœurs, le péché prend en ampleur, les chrétiens se sont endormis. On verra dans Matthieu tout à l'heure, mes amis. Le, le sommeil Tu attends quoi Beaucoup disent Oh j'attends encore Tu attends quoi mon ami Le Seigneur est mort sur la croix Il est ressuscité Tu veux quoi encore mon ami Qu'est-ce que tu attends encore Oh j'attends l'approbation Quelle approbation mes amis La parole est notre approbation La parole est notre lumière La parole est notre chemin qui doit nous conduire Waouh il, il leur donna ses ordres en disant N'allez pas vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël Et quand vous seriez partis, prêchez en disant Le royaume des cieux est proche Voilà le message Le royaume des cieux est proche On n'a pas dit que c'est le temps de s'asseoir dans une église C'est le temps de trouver une église le temps d'aller s'asseoir, de chercher quelqu'un pour nous enseigner Non, c'est écrit quoi D'aller et prêcher le royaume des cieux Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, hors des possédés. Donc quand souvent on dit dehors posséder, ben c'est, parce que je suis sûr, beaucoup de démons pourquoi il dit posséder? Frère, on presse ce qui est écrit dans la Bible, posséder, qu'on n'a pas eu choix, et eh ben on est possédé. C'est aussi simple que cela mes amis, ou même combien il y en a qui sont convertis, qui, qui pratiquent le péché, ben les démons reviennent, ils sont possédés aussi. Donc posséder c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas changer l'évangile pour plaire aux gens, trouver des mots, tout ça pour arranger les angles, tout ça, mon ami. On peut ce qui est écrit. C'est ça l'évangile. Donc on n'a pas Yeshua, Quand on est dans, la, dans le péché, on est possédé. C'est est écrit. Chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Frère, on part au Canada. Frère, on a dit. On s'est dit, on ne prend aucune maison, aucune voiture, on part comme ça, mes amis. Comme dans la parole. On va prêcher la parole, on verra comment sur le terrain les choses vont s'organiser. Et après, le Canada, si le Seigneur permet, si lui permet le Seigneur, c'est le Côte d'Ivoire. Alléluia. Côte d'Ivoire, on a beaucoup à la, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, si le Seigneur permet, prochainement. Vous voyez, frères et sœurs. Et après, on verra où il nous emmène encore, frères et sœurs. Au, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On partira comme ça. On prend le billet, on part comme ça, on verra où le Seigneur nous conduit. On ne veut plus organiser des trucs Où on s'assoit on... Non, on va comme ça et on verra où le vent nous mène Voilà ce qu'on veut vivre L'évangile mes amis, Alléluia C'est ça l'évangile Si on dort sur un pont, on dormira sur un pont Ce n'est pas grave Oh, oh Mes amis hey. Oui frères et soeur. Donc si on dort sur un chapiteau, si on dort dans une gare Ce n'est pas grave Si on prend une douche, ce n'est pas grave On va prêcher Jésus-Christ de Nazareth On va prêcher la parole du Seigneur mes amis Alléluia parce que si les païens vont, euh, ils prennent des, des, des avions et ils vont comme ça... Comment Pourquoi nous, chrétiens, quand vous, le, le, créateur avec, le créateur avec nous, on ne peut pas faire pareil et annoncer l'évangile Il y a des païens, ils vont comme ça dans, comme ça dans des pays, sans euh, hôtel, sans voiture, comme le, le, le, le frère le Frère nous témoignait ça, que son, son collègue lui disait, il a horreur d'organiser ses vacances, organiser ses, ses voyages. Il part comme ça en vérité, il dort chez l'habitant, tout ça. Donc c'est comme ça que l'évangile peut rentrer chez les gens Comment on a fait Martinique On a crié dans une cité. Et la sœur bien nous regarde. Coucou à toi, ma soeur, qui est convertie avec sa famille. Les démons étaient chassés, frère. On est rentré dans les maisons, frère, on nous a accueillis, on a chassé les démons. Une autre sœur qui nous a invité aussi en Guadeloupe, on est parti à la manger là-bas, qu'on a prêché la parole à son papa, tout ça. Elle nous suit, soit bénie aussi. Frère et soeur, c'est terrible ce qui se passe, mes amis. Oui, frère et soeur. Donc, on doit sortir un peu de. On doit lâcher prise. Lâcher prise et laissez le Saint-Esprit nous porter, laissez le Saint-Esprit nous conduire, mes amis, Alléluia On aurait dit que parfois les païens les ont convertis ont plus la foi que nous, mes amis, vous comprenez On aurait dit ça, ils n'ont pas le Créateur avec eux, on a l'impression dans ce qu'ils font parfois, ils ont, ils ont plus la foi que nous On en est là, on tâtonne, on, on, on peut tâtonner, ça, ça peut arriver, comme s'il y a une peur, tout ça, tout ça, on a peur de parler de Jésus on a peur de prêcher Jésus pour ne pas paraître fou, folle et pendant ce temps-là le monde <rire> ils n'ont pas honte de pratiquer le péché ils n'ont pas honte de faire le mal au reste du le monde pourquoi on aurait honte pourquoi on aurait honte de parler de Jésus voyez oui, frère et soeur pourquoi on aurait peur de parler de Jésus pourquoi on aurait honte de prêcher que Jésus est mort pour nos péchés tout ça parce qu'on veut garder une bonne image tout ça mon ami tu n'es pas propre au royaume si tu réfléchis comme ça tu n'as pas connu Jésus Quand tu rencontres Jésus, frère, c'est une folie C'est la folie Et la parole dit, la prédication de la croix est une folie Pour ceux qui périssent, frère, c'est une folie Alléluia C'est une folie Prêcher Jésus, c'est une folie Prêcher Jésus, frère, c'est glorieux Alléluia Mais attends-toi à recevoir des critiques Attends-toi à être haï Nous sommes moins pour prêcher, nous sommes aussi loin, comme disait mon frère, pour aussi recevoir des critiques, des moqueries, des crachats. Mais qu'est-ce qu'il faut faire S'arrêter sur les critiques S'arrêter sur les rejets S'arrêter sur... Non Continue à faire le travail. Ton Père qui est dans les cieux va te récompenser, même dans ta vie, vie, dans ta vie physique aussi, afin que tu sois un témoignage, afin que les hommes et les femmes voient briller la gloire du Seigneur sur ta vie. Alléluia Vous comprenez frères et sœurs, Le Seigneur veut faire briller sa gloire Sur ton foyer Sur ton mari Sur tes enfants Il, En fait dans tes projets Le Seigneur veut faire briller sa gloire Il veut se manifester Il veut se manifester puissamment dans ta vie Laisse-toi saisir par le Seigneur Arrête de résister Arrête de, de, de, de débattre Laisse-le te porter Alléluia donc les apôtres étaient là, là. on voit Car l'ouvrier mérite sa nourriture Et dans quelques villes ou villages où vous entrerez Informez-vous pour savoir S'il s'y trouve quelqu'un qui est digne Et de demeurez chez lui Donc là où on ira en mission Là où les gens nous recevront On rentrera, nous dormirons, nous souperons Et nous annoncerons l'évangile Voilà ce que nous voulons vivre mes amis Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui Bon Dieu fidèle et fidèle Oh fidèle Bon Dieu fidèle Fidèle Fidèle, fidèle Bon Dieu fidèle Et fidèle oh oh. Demeurez chez lui Jusqu'à ce que vous partiez de là Frères et sœurs Il y a, a peut-être deux ans On est en mission avec les frères On est en Martinique une seule nous invite à manger chez elle frère directement s'est dit ah les sorciers, tout ça, sorciers, tout ça après ça moi je pars en fait devant la plage les frères sont en train de parler je reviens que les frères, je suis les frères le seigneur dit que <rire> en fait c'est ce, ce passage qui est venu c'est ce passage qui est venu dans, dans mon esprit et que le frère recevant en même temps j'étais là bas auprès de la plage était, on était en soirée, hein, c'était n'était euh, pas à voir, parti voir les gens se baigner, c'était la nuit là, il y avait la mer, voilà, pour ouvrir la parenthèse la refermer, vous voyez, donc, euh, je reçois ce passage et aussi le passage, le passage que je lis là, tiens, genre, euh, des Seigneurs fidèles, il est bon, et quand vous entrerez dans quelques maisons, saluez là et si cette maison est digne, que votre père vienne à, sur elle, voilà, mais si elle n'est pas digne, que votre père retourne à vous, mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas, il ne t'écoutera pas, n'écoutera pas vos paroles, Secouez en partant de cette maison ou de cette ville La poussière de vos pieds Vous voyez, frère et soeur Et on va par là, verset 9 Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, Ni de sacs pour le voyage, ni de, de tuniques, ni de souliers Car l'ouvrier mérite sa nourriture Et dans quelques villes ou villages où vous, où, où vous entrerez Informez-vous pour savoir s'il si, si trouve quelqu'un qui est digne Et de demeurez chez lui jusqu'à ce que vous, vous partiez de là donc en fait, voilà, la ça nous a invité à manger chez elle Au début, on a dit, on a dit aux frères, c'est compliqué, les sorciers, on ne sait pas Direct les sorciers, mes amis Voilà aussi le problème des chrétiens La chrétienté parle trop des sorciers, mes amis Plus des sorciers qu'ils parlent de Jésus Qu'ils parlent de l'autorité de Jésus Qu'ils parlent de l'agneau Qu'ils parlent de l'ion Qu'ils parlent, en fait, ils très peu ont confiance dans le Seigneur, mes amis Ils ont peur pour leur vie Beaucoup de chrétiens, ils ont peur pour leur vie alors que leur vie est cachée en Jésus, hein, ils le disent. « Ma vie est cachée en Christ. » Mais quand on voit leur vie, la peur, la peur règne, mes amis. Donc ce verset m'est revenu tout de suite, la parole. Et du coup, je, je, je viens un les frères, je dis aux frères, voilà ce que j'ai reçu. Les frères me disent, on a reçu la même chose. Et on a compris qu'il fallait aller manger chez la sœur. Et on est parti là-bas manger frères et sœurs, on a mangé, on est vivant on a mangé, on a prié, on a mangé. On a prêché la parole, on s'est de, de, de entre frères et sœurs. C'était magnifique, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Et en fait, le fait de toujours parler de ça aussi, et penser à ça aussi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Mais en fait, mettons l'accent sur l'agneau. Mettons l'accent sur le Tout-Puissant. Mettons l'accent sur celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Faisons-nous confiance un tout petit peu, mes amis. Ayons de foi un tout petit peu. Et notre foi, un tout petit peu là, comme un grain de senevé, va déplacer des montagnes. La foi. Très pour la foi. Vous voyez, frère et soeur? Donc, on s'appuie sur cette parole. On est parti en la manger. Et, on, on est, et de plus en plus, bon, on veut se laisser conduire par le Seigneur pour vivre ses écrits. Parce que le fait de tout en raisonner, raisonner, raisonner, tu vas faire quoi pour le Seigneur, mon ami. Que feras-tu pour le Seigneur? Il a dit à Pierre, jette le filet. Il a ajouté le filet, hein. les poissons, sont. il a pêché beaucoup de poissons Le Seigneur te dit, fais cette œuvre, toi tu trembles, non Seigneur, tu résonnes 10 ans passent, tu n'as pas fait le travail que le Seigneur te demande Voilà aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup ont, ont reçu des appels terribles frères et sœurs Quand j'ai reçu cette vision, je, je, je le répète souvent, hein, en 2013 quand le Seigneur m'a parlé clairement par rapport à cette vision Par rapport à l'évangélisation, par rapport à... il y a beaucoup de choses qu'on qu fait aujourd'hui que je ne savais même pas qu'il allait faire tout ça le Seigneur je découvre au fur et à mesure, mais il est glorieux, il est terrible, puissant. Et on en parle dans Matthieu, euh, bon, par rapport au talent, vers ça après. Mais on voit par là que le Seigneur nous a confié des talents, des dons, des grâces. On fait quoi avec Mais ça s'étouffe. Plus tu, tu, tu restes assis, plus tu ne fais rien, plus ça s'étouffe. Ça s'étouffe. Tu enterres, tu enterres, tu enterres le talent. Et beaucoup disent, je suis chrétien. On a mis chrétien, tes chrétiens. Tes chrétiens ne t'évangélisent pas. T'es chrétien, tu prêches pas Jésus. T'es chrétien, Pff, mon ami, il faut te remettre en question. Si t'es un vraiment chrétien, tu me diras oui, mais faut pas. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde Oui, c'est écrit, mais faut, faut comprendre le message, faut comprendre ce verset, parce que beaucoup prennent ce verset-là pour rester dans la lâcheté en fait, en vérité. Oh mais non, mais la parole dit, faut pas. Celui à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, s'il si perdait perdre son âme Il faut d'abord sauver son âme. Voilà le raisonnement. Parce qu'ils ont peur, Ils ont, il y a le péché aussi des fois, il y a la peur, tout ça. Et bien, on, on prend la parole pour vous faire dire la parole, ce qu'on n'a pas dit. Voilà beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mes amis. Mes frères et sœurs. Donc, on est rentré chez la sœur. Voilà, on a mangé, tout ça que les frères, on a mangé, tout ça. Et c'était magnifique, magnifique. Et c'est là, il faut se laisser conduire, c'est pas tout le temps, il faut, faut se laisser bien se laisser conduire aussi, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur dit Vous comprenez aussi mais pas tout le temps venir avec nos raisonnements préfabriqués, nos raisonnements qu'on a pris, on a emmagasinés, et ça ne bouge pas. Mon ami, tu dois devenir un religieux. Beaucoup sont, sont devenus des religieux. Beaucoup de chrétiens avaient bien commencé avec le feu du Seigneur, la grâce du Seigneur, mais ils se sont refroidis. Ils sont devenus religieux. Religieux du dimanche. Religieux, religieux, religieux, religieux. Ils ont perdu la voix. Ils n'osent plus parler de Jésus. Ils disent que le Seigneur est assez grand pour sauver. Alors que le Seigneur veut l'Église pour sauver. Ah oui, mes amis. Parce que dans Matthieu 10, il sera lui-même sinon le Seigneur. Mais on voit par là que le Seigneur envoyait les disciples. Il a envoyé les apôtres faire le travail alors que lui pouvait le faire. Il pouvait le faire, il est tout puissant. Il est Dieu, il est Elohim. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il envoie les disciples? En fait, il, il voulait leur faire par là, comment dire, Connaître le terrain Oui frère et soeur Tu vois une Il faut aller sur le terrain En n'allant pas sur le terrain Comment tu vas apprendre Vous comprenez frère et soeur Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut rester fermé euh, Voilà rester fermé On doit lire la Bible tous les jours Oui il faut lire la Bible tous les jours Oui il faut méditer Oui mais ça fait 20 ans que tu le fais T'as fait quoi avec Il faut la théorie Et la pratique C'est comme le code tu ne rester 20 ans au code, mon ami. 20 ans, tu fais de code, à quel moment tu vas aller sur la route Tu vas faire un accident dès que tu vas sortir. Parce que, et en même temps, le code nous apprend. Le code, ils te font le code et la, et la conduite. Enfin, d'abord le code, hein. tu as ton code. Et ensuite, tu passes à la conduite. On ne te fait pas rester 20 ans de, de code quand même. Dès que tu as ton code, tu passes à la conduite. Tu comprends, frère soeur et c'est comme ça que tu apprends sur la route Tu apprends, tu apprends C'est en roulant que tu apprends Il y a des chrétiens, il y a des hommes hein, Ils ont le permis, ça fait 20 qu'ils n'ont pas conduit Mais ils ont le permis Frère, je, je, Mais s'ils prennent la route, c'est compliqué Ils vont être comme un nouveau converti Par rapport au permis C'est compliqué ils devraient, ils devraient même mettre, même mettre un, un A Parce qu'ils ont le permis Mais ils ne conduisent pas mais mon ami, ça te, sert, ça te sert à quoi le permis si tu ne conduis pas Beaucoup ont reçu le Seigneur, mais ils ne veulent pas parler de Lui. Mon ami, mais en fait, tu, tu, tu vas t'éteindre. Tu comprends, frère et soeur Alléluia wow. Tu vas t'éteindre. Tu comprends, frère et soeur Je vous dis la vérité. Quand tu te fais le travail que le Seigneur te demande, ne me dites pas que moi, il, pas, il, il pas, ne m'a moi, moi, pas appelé à, mon ami, à évangéliser. Mon ami, c'est tout le monde, ça. Oh, Matthieu 28. Voilà le disciple. Avant de vouloir chercher, je ne sais pas quoi, moi, mon ami, il soit un disciple. Un disciple, voilà sa mission. Il évangélise. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, frère. Il parle de Jésus. Il n'est pas là à parler de son mariage. Il n'est pas là à parler de sa belle voiture. Il n'est pas là à parler de son église avec 10 000 membres. Oh mon assemblée. Oh je suis reconnu prophète. Oh je suis reconnu mon ami. Les hommes t'ont reconnu comme ça. Mais comment te voit le Seigneur? Ah ben oui, beaucoup passent à côté du travail que le Seigneur leur demande Parce qu'ils ben, préfèrent faire comme le monde leur demande de faire les choses Faire un travail préfabriqué par les hommes Et non un travail venu d'en haut frères et sœurs Tout à l'heure je disais que beaucoup de chrétiens ont reçu des appels du Seigneur, des grâces du Seigneur Tout ça a été enterré, tout ça a été étouffé frères et sœurs Et les gens meurent dehors et quand le Seigneur m'avait demandé de faire commencer ce travail en 2013, il m'a dit clairement, seul tu ne pourras pas, il faut l'église. Et À ce moment-là, j'ai rappelé tous les frères, on a appelé les frères, tout ça. Voilà ce que j'ai reçu. On a fait un programme, premier programme de Après, bon, ça continue. Jusqu'aujourd'hui, au, jusqu ça continue. Mes amis, Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pas moi qui est fort, c'est lui qui est tout puissant, mes amis. Alléluia. Bon Dieu fidèle. Vous voyez, frère et soeur. Il m'a dit, seul tu ne pourras pas, il faut l'église. Et j'ai compris en fait que l'évangélisation C'est la mission de l'église Vous voyez frère et soeur C'est notre mission De prêcher l'évangile D'annoncer Jésus Il n'y a pas besoin de diplôme, de théologie De diplôme, d'approbation que quelqu'un met ta main sur sa tête Ta tête pour te protéger Arrêtons ça mes amis C'est pas ce que la Bible nous dit Vous voyez frère et soeur Vous voyez frère et soeur Alléluia donc, on veut aller comme ça en mission. Quand va on ira comme ça aussi. On prend un billet, boum, on va là-bas. Boum, on va au Gabon. Boum, on va en Belgique. Boum, là où l'Esprit nous conduira. Frère, je vous dis la vérité. On dit au Seigneur, nous voici. Me voici. Nous voici. En la prière. Vous voyez, frère, ça, alléluia. Ah, C'est terrible feu, là, mes amis. Vous voyez, le zèle. Ne laisse pas le zèle s'éteindre. Ne laisse personne éteindre ton zèle. Attention. Le zèle du Seigneur ne doit pas être éteint. Si le zèle du Seigneur s'éteint sur ta vie, mon ami, c'est compliqué. Tu vas tellement t'ennuyer, tu vas tellement Tu vas tourner en rond, tu ne vas plus rien comprendre. Je te dis, tu vas, tu vas être perdu parce que tu n'as plus de vision. Mes amis, la vision, quand tu as une vision claire, mon ami, tu sais où tu vas. Quand bien même que le vent secoue, quand bien même, mon ami, tu vas rester sur la vision. Et la vision va créer la motivation, la vision va créer... Je vous dis la vérité, beaucoup de choses dans ta vie, mes amis. La vision. Waouh. Quelle est ta vision L'église du dimanche Quelle est ta vision Oh mon ami. Alléluia. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow, wow. Vous voyez Matthieu 10, on l'a vu. Lui. on va prendre Matthieu 25. Qui est encouragé Je crois que... Il est encouragé, hein Là, je vous dis, on va de plus en plus diffuser, de plus en plus l'évangélisation, diffuser, diffuser, diffuser, massivement. On n'a plus le temps, il y a plus de, frère, il n'y a plus de temps à peine. On va diffuser, on va diffuser parce que l'évangile là, ça va tomber dans, dans ta maison, la maison de quelqu'un, la maison... Frère, on ne sait pas où ça va tomber, mais ça va tomber dans les cœurs de quelqu'un. C'est ça le travail, on sème sur le chemin, ça tombe dans les cœurs, frère, ça va tomber dans les cœurs, mes amis, on le croit. Et c'est au ciel, alléluia qu'on verra la récompense du Seigneur, qu'on verra le travail qui a, qui, qui a été fait. Frère, c'est dur. On prêche, on prêche la parole. Frère, on est fatigué. Physiquement. Oui, une fatigue. On est fatigué, on peut être fatigué. Mais frère, on va continuer à prêcher Jésus. Parce que ce n'est pas de notre, notre propre force. Il y a comme un feu qui est renfermé dans nos os. On ne peut que... ah, Tu veux parler doucement, mais il faut que tu cries. Mais ce feu-là... Mes amis, te pousse à, à crier, à envoyer la parole. Alléluia! Mes amis, parce qu'il faut que les gens entendent Jésus. Il faut que les nations entendent qu'il y a un sauveur. Dans le ciel, là-haut, là, il y a quelqu'un qui est puissant. Il y a quelqu'un qui est redoutable. Quelqu'un qui est glorieux. Il s'appelle Yeshua de Nazareth, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Judas, Kaya Que ce feu nous enflamme. Que le feu de l'Esprit t'enflamme Que ce feu nous enflamme Reste enflammé, reste en feu Mon frère ma soeur, alléluia Oh papa, merci pour ta grâce Mes amis wow, wow, wow, wow, wow. C'est le temps de sortir De ta chaise d'église, elle est fatiguée la chaise C'est le temps de prendre tes pieds Tu vas un peu trembler au début parce que ça fait longtemps que tu n'as pas marché Mais tu vas te raffermir Lève-toi et marche Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui Te dit aujourd'hui, lève-toi et marche Lève-toi et marche Lève-toi et marche Lève-toi et couille Ni là-bas en Guadeloupe Martinique, les Caraïbes C'est temps en Guadeloupe, Martinique N'aie pas peur, parlez Loïc je t'encourage, tu à prêcher la parole mon frère tu à bombarder mon frère Benaki Continuez parler Mon frère Joël là-bas en Guadeloupe Continuez parler, parlez de mon Dieu Je vous dis la vérité, il n'y a plus de temps à perdre Mon ami, on va tous les jours sur la terre ta maison, ta voiture, nos télés, ça va rester, ça, mon ami. Tout va rester. Vous voyez Voilà pourquoi on doit s'occuper du royaume. Travailler pour le royaume des cieux. Rechercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Voilà l'œuvre que nous devons faire. Là, le travail qu'on doit faire. Prêcher Jésus. Prêcher Jésus. Alléluia. Matthieu 25. Frère, là, en ce moment, c'est tous les jours, hein. Tous les jours, évangélisation. Vous partagez certaines vidéos, mais on va de plus en plus partager. Tous les jours, c'est évangélisation. Bon, là, c'est un temps d'évangélisation, on combat de la parole, on voit la parole. On, oh, mes amis, des gens ont touché, frères et sœurs. Des gens te prennent dans les bras. Hier, avant, hier des jeunes, enfin, je ne plus que jour jours, là, des jeunes nous prennent, ils m'ont serré dans, la, dans les bras comme ça, mes amis. Tellement la parole, mes amis, a transpercé le, le cœur de ce jeune, il est venu, il serré dans ses bras. Oh. <rire> La parole de vie crée des choses. Alléluia. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow, wow, wow. Des gens touchés, des gens en aux yeux. Les frères, je vous dis, il se passe quelque chose. Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Mon ami, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Oh oui, mon ami, mon ami, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Oh oui, mon ami, mes amis, c'est terrible. Jésus, c'est l'amour de notre vie. Jésus-Christ, c'est notre époux, frère et sœur. Alléluia. Ah oui, Matthieu 25. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris, désolé je bouge comme ça, c'est compliqué, les, mes amis, le pied, les pieds, le zèle, le zèle, mes amis, euh, les chaussures là ça brûle, nos pieds, c'est le feu, ce soir, ton pied est en feu, oh oui, toi qui écoutes ce message, je te dis, dans vos maisons là, il se passe quelque chose, dans ta maison là, <rire> regarde ce qui se passe dans ta maison là. regarde ce qui se passe, regarde la gloire qui tombe sur ta vie, là où, là où, là où le Seigneur nous, nous, nous pousse à parler, on regarde ce qui tombe sur toi, On regarde tes pieds là, On regarde tes pieds mon ami, mon frère, ma soeur, On regarde tes pieds Shikaiya Alléluia. Tu vas courir, tu vas marcher, tu vas parler de l'agneau, parler de Jésus de Nazareth mes amis Ne laisse personne se moquer de toi, enfin ne laisse personne Plutôt, je dis ces moqueries, que ces moqueries ne puissent pas t'arrêter je dirais mieux Parce qu'on va se moquer de toi Tu vois, que ces moqueries ne puissent pas te freiner Oh non, il m'a s'est moqué de moi Je vais m'asseoir, j'arrête Non, j'arrête parce qu'il s'est moqué de moi On a dit, j'étais devenu fou, folle Parce que je parle de Jésus Parce qu'il y a un créateur qui a créé le monde euh, On me prend pour une fois Mon ami, laisse ça Laisse ça On m'a dit, t'es toi dans un train Dans un bus, tout ça Je me suis tué, j'ai arrêté de parler Mon ami Qui va t'arrêter Parle ton chéri, parle de ton époux alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui ayant pris leur lampe, l'air à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait cinq sages et cinq folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile. Vous voyez, l'huile. Beaucoup connaissent la parole. La parole, mais est-ce que as là, tu as l'huile Sans l'huile, là, on ne peut rien faire sans l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est l'esprit. L'huile, c'est l'esprit. On le voit aujourd'hui Sans l'huile, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur correctement On peut connaître la parole, la parole, la parole Il n'y a pas de problème Mais il faut l'huile Il faut les deux Parce que beaucoup connaissent la, la parole dans, dans, dans la religion Dans les églises, beaucoup connaissent la parole Mais voyons-nous, l'œuvre de l'esprit Non, quasiment pas voyez, oui, frères et soeur? Alors toutes ces vierges non, non, non, je dis juste un passage. Les sas prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe, et comme les poux tardaient à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Voilà le, le, la chose qu'on doit euh, faire attention. Le temps passe, on peut se dire Oh Seigneur, viens pas, Jésus revient, Jésus revient, on oublie ça. Et tu t'endors. Quelqu'un crie Jésus revient, oh doucement, je suis en train de dormir. C'est pas comme ça. Non. Doucement. faut pas crier comme ça. Non, il ne faut pas dire ça comme. faut pas parler comme ça. C'est parce que beaucoup de chrétiens se sont endormis. Et quand le sommeil vient, eh bien, le message est changé. Le message, frère, est amoindri. Le message, frère et soeur, bon, on n'en veut plus de ce message. Pourquoi Parce qu'il y a le sommeil. On ne veut plus la croix. On ne veut plus la dénonciation du péché. On ne veut plus prêcher le royaume des cieux. On ne veut plus prêcher euh, d'aller vers le Seigneur. On ne veut plus prêcher la sanctification. On ne veut plus prêcher Jésus. Un autre message. Pourquoi le sommeil est entré, frères et sœurs Voilà pourquoi aujourd'hui on prêche des messages, aujourd'hui dans, dans beaucoup d'églises, même pas, 97% des églises peut-être, si vous si, n'est si, si, pas plus. Ne prêche plus la croix, ne prêche plus ce message L'argent est prêché. On voit comme un système qui est mis en place. Des hommes, c'est des photos. Des hommes en cravate. Ça, ce n'est pas, pas, pas un péché de mettre une cravate, attention. Mais c'est pour dire en fait, c'est totalement un autre système. On aurait dit, Jésus, s'il serait dans notre génération, il aurait aussi des cravates, il serait comme ça, avec tout le monde, dans les bâtiments, au devant. Je, non, il aurait dit, sortir allez travailler. Je vous dis la vérité. Si le Seigneur revient physiquement dans notre génération, oh là là là là, il va prendre des fouets, comme il a fait pour, le, pour les vendeurs de pigeons, il va tout casser. Il va même casser le bâtiment. Sortez, allez dehors. Allez dehors. C'est là-bas là que je, je, veux. je vous veux. Vous me direz, oui, mais qu que, à quoi c'est les ministères pour l'enseignement? Il y a l'enseignement, frères et sœurs. Mais en fait, il ne faut pas prendre ça sous couvert, comme, comme prendre ça comme si il ah ben, faut rester 20 ans Non Tu dois travailler, mon ami. Tu dois travailler. Ah oui Il faut aller travailler Parce que des gens meurent dehors Dans ton pays, même ton pays Qu'est-ce que tu fais pour ton pays mon ami As-tu annoncé l'évangile dans ton pays Que fais-tu pour ton pays Faut te poser la question Oui frère et soeur Oh mes amis Trop de comédiens dans notre chrétienté Trop de comédies, La comédie des chrétiens comédiens. Vous voyez, frères et sœurs Ils jouent des rôles, des rôles et des rôles. Mais ils n'ont pas vécu un tout petit peu les souffrances que Jésus a vécues, que Paul a vécues. Vous voyez, frère, Parce qu'ils ne veulent pas ça. On veut changer l'évangile, donner un évangile qui est fermé dans un bâtiment, qui, voilà, on va à voilà, l'église, mon ami, ce n'est pas, pas ce qu'on voit dans la parole, là. Ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure la mission des 10, douze des 10, des 10, euh, apôtres. Oui, frère et soeur, c'est parce qu'on a vu. C'est parce qu'on a vu dans Matthieu 28. On a vu une église en mouvement. On a vu des diacres en mouvement. On a vu, frères et soeur, des hommes et des femmes qui parlaient. Des étiennes qui prêchaient. Des Philippe qui étaient transportés dans le désert pour prêcher la parole. Et repartir, laisser les nuques éthiopiens retourner dans son pays. On a vu des hommes saisis par le Seigneur. On a vu des hommes parler du Seigneur. Le feu est venu. Ils ont parlé de Jésus. Voilà l'église primitive. Voilà ce que le Seigneur veut. Et je crois que le Seigneur est en train d'enflammer des peuples. C'est rare que vous nous voyez prêcher sur tout le temps, tout le temps. Frère, c'est la mission, mes amis. La mission. Mes frères et sœurs, la mission. Annoncer Jésus. Vivre Jésus. Par le langage. Vous Le langage. Ton langage doit te faire reconnaître. Ton langage doit montrer que tu es différent. Ton langage. Il y en a ils vous disent oh, il Avec les Grecs, on est comme des Grecs. Avec les Juifs, on est comme les Juifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commencer à parler gros mots, tout ça, parce que sous prétexte qu'il faut faire comme les grecs. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. La parole ne dit pas qu'il faut pratiquer le péché pour ressembler aux grecs. Ce n'est pas ça que ça veut dire, mon ami, là. Vous voyez, frère et soeur C'est un autre évangile que nous voyons, une autre, une, autre, une, autre, une autre Bible, que nous voyons dans le monde, frère et soeur, une autre Bible. Bible qui ne dit pas ce qui est beaucoup, presque des choses qui ne sont pas écrites. Il transforme la parole du Seigneur. Il modifie la parole du Seigneur pour faire la parole du Seigneur dire ce qu'elle n'a pas dit. Vous frères et Matthieu 25, on continue. Et comme les poux tardaient à, à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri disant On n'a pas dit euh, un sommeil. À minuit, il y avait un sommeil. À minuit, il y avait un tout petit bruit. S'il vous plaît, vous savez. Non. On a dit à minuit, il se fit un cri disant, « Voici l'agneau, l'époux vient. » Non, excusez-moi. « Voici l'époux, enfin, l'agneau, excusez-moi, voici l'époux. »« Voici l'époux, vient aller à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages, les sages répondirent en disant, « Nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Caïus, voilà, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc en fait, on, on ne sait pas. Il y en a qui vont dire des dates, des dates, des prophéties. Il revient à telle date, frère. Il faut, faut fuir ces personnes. Ce n'est pas écrit. Même si on voit le monde dans, dans l'état où il est, le il revient, c'est sûr, hein, parce que le péché augmente. Mais on ne connaît pas l'heure et le jour. On ne connaît pas l'heure et le jour. Donc on peut dire que c'est la fin par rapport au signe que nous voyons, par rapport au péché qui augmente. Mais dire qu'il revient en décembre, le 22 décembre, le 1er décembre, ça c'est un critique. Si quelqu'un vous dit ça, frère et soeur, il faut le fuir. Ce n'est pas la vérité, mes amis. Vous voyez, frère et soeur Donc voilà un peu. On voit par là qu'à minuit, ce, euh, or à minuit, il se fit un cri disant... Voici l'époux Viens aller à sa rencontre C'est le temps d'aller à la rencontre de l'époux Vous voyez ouais, frère et Allons à la rencontre de l'époux Et c'est le message qu'on doit annoncer ici aux hommes et femmes Allez à la rencontre de l'époux Crier qu'il revient Allez dans les carrefours Allez dans, dans les carrefours Annoncer Jésus N'attends pas ce qu'on vient avec toi Oh il faut venir avec frère On n'a pas le... Frère, on n'a pas le temps. Frère, c est, c est, c est, en fait, les choses vont très vite. Oui, frère et sœur, à moins que le Seigneur permette, il euh, n'y a pas de souci Mais frère et soeur, avec la force que tu as, je nous en supplie, frères et sœurs. L'évangile doit se propager. La parole du Seigneur doit se propager. Comme on, on dit souvent, nous on, on, on, les chrétiens, on est premier à crier dehors la Coupe du Monde. Premier à crier, le pays a gagné. Oh, les premiers à crier, « Ouais !» Et pour Jésus, les bouches ont cousues. Pour Jésus, rien n'est dit. Pour Jésus, on préfère se taire. Pour Jésus, on ne veut pas parler. Alors qu'il t'a sauvé du péché, il t'a délivré du mal, il a guéri ta famille, il t'a guéri de la maladie, il t'a sorti de la maladie dans laquelle tu étais, où tu as failli mourir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Beaucoup ont agi comme les neuf lépreux. Un seul est resté pour leur rendre gloire. Un seul est resté pour leur servir. Et les neuf autres, qu'ils ont fait, ils sont repartis dans leur vie. Et ça représente aussi beaucoup de chrétiens qui sont restés dans l'église, toujours se dire chrétiens, mais en vérité, ils sont éloignés de la, éloignés de la parole de Jésus-Christ. Ils font semblant de chrétiens, semblant d'assister au programme, mais en fait, ils sont comme les neuf lépreux. Mes frères et sœurs. Ils sont comme les neuf lépreux. La bouche adore le Seigneur, mais en fait, leurs œuvres ne témoignent pas du Seigneur. Leur vie ne témoigne pas de la parole du Seigneur. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, frères et sœurs, mais sont des idolâtres. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, frères et sœurs, mais ne suivent fait, pas 100% Jésus. Voilà aussi le chaos, aussi, frères et sœurs, dans la chrétienté. Beaucoup sont idolâtres. Beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, sont ils, sont, ils aiment plus leur bâtiment d'église Plus leur pasteur Qu'ils aiment Jésus Je vous dis la vérité ils sont, Vous serez rejetés Celui qui aime Jésus plus que son père Plus que sa mère N'est pas digne de lui N'est pas digne du Seigneur mes amis Aujourd'hui dans la chrétienté Comment l'évangile a aussi été renversé Beaucoup ont mis l'accent plus sur leur pasteur Leur prophète Leurs apôtres Leurs docteurs leurs dirigeants d'église, leurs anciens. voyez oui, frères et sœurs. Et le Seigneur qui est le plus grand, frère, et a été diminué. Voilà, voilà comment l'ordre est renversé dans l'église, frères et sœurs. Le chaos. Oh oui, le chaos. Beaucoup ne suivent plus le Seigneur. Ils font semblant de vous ne Beaucoup ne suivent pas Jésus. Vous frère et soeur. Ils ne sont pas amoureux de l'agneau. Vous frère et soeur, on voit une église, frère et soeur, aujourd'hui qui est devenue muette. Une église qui est devenue routinière. Une église qui est devenue, frère et soeur, euh, euh, dans, dans le sommeil, qui s'est refroidi. Regardez le nombre de chrétiens que la terre enferme, frère. Regardez le peu de chrétiens que nous voyons. Il y en a qui le travaillent, il n'y a pas de souci. On ne les voit pas forcément. Mais le constat est là, on voit ce qui se passe quand tu es dehors, quand tu es à Paris, quand tu es en Guadeloupe, quand tu es en, en Chine, quand tu es en Australie, quand tu fais des voyages, quand tu vas en vacances ici et là, tu vois que les choses quand même. C'est rare de voir des chrétiens dehors prêcher Jésus. Il y en a qui le font, mais se ils, ils vont faire quoi Remplir le bâtiment d'église pour que l'argent puisse rentrer. Beaucoup vont sortir dehors, chercher des fidèles pour que ces fidèles-là ramènent de l'argent. Dans leur bâtiment d'église. Vous voyez, frère et soeur, le chaos. On est chrétien, je suis, du, je suis du royaume des cieux. Donc, on va parler de ce qui se passe dans le corps, dans l'église. Beaucoup diront, mais qui il est Il a un tiche, il a un truc de jogging, il n'a pas un costume. Frère, on s'en moque de ça, mes amis-là. Il faudrait qu'il ait un costume, un truc blanc ici pour pouvoir parler de tout ça, parce qu'il faut te recommander, euh, euh, voilà, euh, avoir un, un diplôme. Est-ce qu'il a un diplôme, frère Je n'ai pas de diplôme, moi. Mon diplôme, c'est la Bible. Mon diplôme, c'est la Bible. <rire> Vous voyez, frères et sœurs, on voit l'hypocrisie dans, dans nos chrétienté, frères et sœurs. On voit des systèmes qui sont mis en place, on prêche dans l'église. Mais quand est-ce que tu iras dehors Quand est-ce que tu iras dans ton quartier Comme Jésus l'a fait comme Pierre l'a fait. Quand est-ce Non, on est là. Il faut que je sois bien habillé. En costume, tout ça. Euh, devant les fidèles. Alors, vous savez. Frère, arrêtons le cinéma. Arrêtons, frère. Revenons à l'évangile véritable. Revenons à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyons en feu pour le Seigneur. Soyons debout pour le Seigneur. Alléluia. Défendons la sainte doctrine. Vous voyez, frères et sœurs, on doit défendre la parole du Seigneur. Quand la parole du Seigneur est attaquée, on doit dire « Non, voilà ce que la parole dit. Voilà ce que la vérité de l'Évangile nous dit. Voilà ce que Jésus nous dit dans sa parole. » Vous voyez, frères et sœurs Donc voilà, soyons des missionnaires, soyons euh, euh, des hommes de foi, croyons que tout est possible à celui qui croit. Croyons que tout est possible à celui qui a vaincu la mort, à celui qui est ressuscité, à celui qui revient bientôt à grande vitesse. Croyons en lui, frère et sœurs, crions à lui demandant lui qu'est-ce qu'il attend de nous frères et sœurs je vous dis la vérité, le cœur du Seigneur pleure, le cœur du Seigneur est, est, est, est pleure parce que ben, l'église dort l'église dort le Seigneur cherche une personne même avec, même avec une personne hein, il peut bouleverser le monde regardons ce qu'il a fait avec Barnabas et, et, et, et, et, et, euh, et Paul il a bouleversé le monde avec deux personnes il a pris douze, douze ce que le Seigneur peut faire Avec très peu de personnes Tu comprends frère et sœur Non, tu dis pas oui Mon ami Saisis Jésus Saisis le Seigneur Et va pour lui Avec la force que tu as Tu comprends frère et sœur Donc je ne suis pas mieux que vous On n'est pas mieux que vous On veut juste vous encourager Et vous dire que c'est possible C'est possible que le Seigneur que, que tu sois son instrument pour l'évangélisation. C'est la mission de tous les chrétiens. Ne dis pas s'il faut une grâce spécifique, frère. C'est la grâce de l'Église d'évangéliser. Tous les chrétiens sont amenés à évangéliser. Et comme on le dit souvent, il n'y a pas de méthode pour évangéliser. Il n'y a pas de cours pour évangéliser, frère et sœur. C'est ton cœur qui parle. Ce que le Seigneur dépose dans ton cœur qui sortira, frère et sœur. L'amour qui est déposé par le Saint-Esprit dans ton cœur, qui sortira frère et sœur. C'est tout. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste dessus, mais il veut sauver quelqu'un peut-être dans, dans ton travail, dans ton quartier, dans le train que tu prends, dans le bus que tu prends. Laisse-toi conduire. Il y, a, il, te, il y en a le Seigneur, pousse à parler, pas à crier à plein gosier. Et ne dis pas si tu cries à plein gossier, tu vas imiter Hervé. Mon ami, ce n'est pas moi qui... C'est écrit dans la Bible. Les chrétiens ont crié avant, avant, avant moi, avant nous. Nous qui pouvons crier ici-là, on n'est pas le seul, il y en a plein. Vous comprenez, frère et soeur Parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire, ah, je crie, je vais imiter Hervé. Là, c'est la grâce à Hervé. Mon ami, tu, tu, tu, tu, est-ce que tu, gros, tu réalises ce que tu es en train de dire, mon, mon frère, et ma soeur Ce n'est pas la folie, frère et soeur. Dans Isaïe 58, la Bible dit « Crie à plein gosier » Donc ça vient de moi de « crier à plein gosier <rire> » Mes amis, on, on devient fou C'est la parole du Seigneur Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'était hier C'est aujourd'hui et ce sera éternellement. Donc il y a des hommes avant nous qui sont passés, des femmes avant nous qui sont passées Nous sommes dans cette génération Si le Seigneur ne revient pas, il y a encore d'autres générations qui vont venir Qui vont continuer à faire ce qui est écrit dans la Bible on doit prendre pour modèle la Bible On doit imiter la Bible Et moi j'essaie d'imiter la Bible Jésus Christ Nos grands frères dans la foi Qui ont imité la parole Voilà le message de l'évangile frère et soeur Donc nous qui imitons, imitons la Bible Et eh bien on doit tous imiter la Bible Tu comprends frère et soeur Même, En fait ne cherche pas à savoir comment je rigole Comment je, comment je, je, je, je sais pas Comment euh, je me gratte C'est pas ça hein? C'est la Bible qu'il faut imiter, mes amis. La Bible, Bible là pour imiter. Bibla. Arrêtez de imiter, monde. Bibla pour imiter. Ah, C'est en créole là. J'aime beaucoup ma, ma, ma, ma, langue, ma langue des Antilles. Là. Voilà. Alléluia. C'est la parole du Seigneur que nous devons imiter. Pas moi, mais la Bible. Et toute personne qui n'imite pas la Bible, mon ami, il ne faut pas l'imiter. Si nous n'imitons pas la Bible, ne nous imite pas. Parce que, on doit, on, parce que beaucoup de, Si on n'imite pas la Bible, il ne faut pas, faut pas euh, nous imiter. Vous, vous, vous comprenez? Donc, il faut regarder ce que nous imitons. Si, si ce que nous imitons, c'est la Bible, elle imite la Bible aussi. Imiter, <rire> imiter, imiter, imiter. La Bible, premièrement. Alléluia, frères et sœurs. Donc, si tu te lèves un jour, crier, tout ça, ne cherche pas à savoir si. si. Non, comme un jour, un frère m'a dit qu'il allait crier, il a voulu m'appeler. Mon ami, pourquoi on m'appelle? La Seigneur l'a saisi, mais il ne m'a pas appelé. En fait, ne pense pas à moi, frère. Moi, c'est la Bible que j'essaie d'imiter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus, Yeshua. Donc que les gens prennent pour un fou, ça, c'est pas un problème. Ça, Ça, c'est le dernier, mes soucis. Ce que je veux, moi, c'est que le Seigneur m'aime. C'est que le Seigneur m'approuve. C'est que le Seigneur, euh, comment dire, me sauve. Vous comprenez, frère et soeur C'est ça, en fait, le message de l'évangile. Arrêtons de, de raisonner. Arrêtons de mettre des systèmes en place. Arrêt, frère, revivons ça. Vivons l'évangile. Vivons l'évangile. Je vous dis la vérité on verra des grandes choses, frères et sœurs. C'est simple. Vivons ce qui est écrit. C'est écrit A, faisons A. C'est écrit B, faisons B. C'est simple. Arrêtons d'inventer des choses, inventer des trucs, inventer. Arrêtons les inventions. Il y a eu trop d'inventions dans la chrétienté. D'où ce chaos aujourd'hui. Trop d'inventions. Trop Alléluia. Et voilà ce message. Voilà, si le Seigneur euh, permet que tu le diffuses ici et là, diffuse-le. Diffuse à vos familles, à vos frères et sœurs. En tout cas, je ne suis pas mieux que personne. Je, voilà, je, je, je ne suis pas mieux que toi. C'est la Bible qu'on essaie d'imiter. La parole du Seigneur qu'on essaie d'imiter. Simplement, et vivre notre vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Simplement, frères et sœurs, et de l'adorer, de, de, de prendre soin de notre prochain. Et euh, voilà, frères et sœurs, donc euh, merci pour vos prières. Donc voilà, et merci aussi pour voilà, euh, tous ces euh, messages que vous, vous pouvez nous envoyer d'encouragement aussi nous font qui, qui nous encourage. quand on voit que le, le, faut savoir que l'œuvre qu'on peut faire pour le Seigneur peut aussi réveiller d'autres personnes. En fait le but de travailler aussi, c'est de sauver les âmes et aussi réveiller les autres. Parce que beaucoup de chrétiens sont endormis. Et le Seigneur, bah, à travers des, les uns et les autres, bah, réveille d'autres chrétiens. Et euh, beaucoup de chrétiens, comme notre fois, il y a des frères qui nous appellent, saisis au téléphone, frères et sœurs. Bah, je bénis le Seigneur. Pourquoi Parce que bah, c'est le, le, le, le, le comment dire c'est. C'est ce que ça doit apporter. Ça doit apporter du fruit. Le travail que nous faisons, le fruit que ça doit apporter, on ne le verra pas forcément aujourd'hui. Vous comprenez C'est des fruits, des, des, des graines qui sont semées qui porteront du fruit dans, dans 10 ans, dans 5 ans. Seul le Seigneur sait. Vous voyez frère et soeur Et c'est merveilleux. Donc, il euh, faut travailler. Ce n'est pas évident. Euh, de, voilà, l'évangélisation, tout ça. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de pression. Mais je vous dis la vérité, c'est magnifique quand tu vois le Seigneur descendre. Et met tout le monde d'accord en fait en vérité L'évangile met tout le monde d'accord <coughs> Ça met tout le monde d'accord frères et sœurs Même si les gens s'énervent Tout ça ne sont pas contents Frère, c'est une puissance L'évangile est une puissance La parole de, de Jésus Christ est une puissance Donc nous bénissons frères et sœurs Ceux qui ne nous aiment pas Ceux qui nous critiquent Ceux qui nous maudissent Frères et sœurs Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord Avec le travail que nous faisons pour le Seigneur Mais frères et sœurs ben, nous bénissons tout le monde voilà, nous sommes en guerre contre personne. Nous voulons simplement faire le travail que le Seigneur nous demande. Et, euh, et ceux qui nous critiquent, ben, soyez bénis. Hein. De toute façon, les critiques, il y en aura toujours. Et on a compris une chose, c'est que Jésus a été critiqué. Les apôtres ont été critiqués. Tout le monde qui ont cru en Jésus-Christ a été critiqué, haï. Donc, en fait, si on doit s'arrêter sur qui nous aime, qui nous aime pas, frère, tu ne vas rien faire pour le Seigneur. Ça <rire> c'est un message pour quelqu'un qui est dans, dans cette condition. Laisse moi te dire que euh, Jésus est passé par là Les apôtres ont passé par là Si tu t'arrêtes sur les critiques, tout ça Frère, tu ne vas, vas rien faire Comme on dit souvent le, Les chiens aboient, mais la caravane passe En fait, tu dois avancer en fait, en vérité On doit tous avancer Et ne pas s'arrêter sur les critiques Oh, qui ne m'aime pas Qui m'aime bien Qui approuve le travail que je fais Qui aime ce que je fais Ah, nana Qui aime l'association que j'ai créée Qui me... Qui, qui, qui, mon ami on est pas. Je vous dis la vérité Reste au Jésus si tu t'attardes à rester sur tous ces propos, etc, tu ne vas jamais rien faire pour le, pour le royaume Les années vont passer, tu ne vas jamais rien faire pour le royaume, mes amis Je vous dis la vérité, pourquoi il faut avancer, rester focalisé sur le Seigneur, ce qu'il te demande de faire Voilà, il y a quelques temps, euh, il y a des, certaines personnes qui ne nous rapportaient que des histoires Des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, histoires. C'est comme si ça voulait nous ralentir, mes amis Je vous dis la vérité je vous dis, des chrétiens voulaient ramener des histoires, oh, des histoires, un tel a dit, voilà ce qui, un tel, un tel, un tel, que des histoires, frère, on s'est séparé de beaucoup de personnes, je vous dis la vérité, on s'est rendu compte que, il faut se séparer en fait, il faut rejeter en fait, les, les, les paroles, s'éloigner les, euh, des, des personnes qui vont te ramener dans des histoires, des cancans, des ceci, des patatis, oh mon ami oh mon ami, on n'a pas le temps pour ça. Le Seigneur revient, c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de se focaliser sur le Seigneur et, et, le, et le, sur le royaume des cieux et non sur les histoires, les patatis, les pas. Patati. On s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte qu'on était avec des frères et sœurs qui nous fatiguaient avec des histoires, mes amis. Des histoires. Quand aussi, il fallait prier, personne. Quand il y a des histoires, on nous appelle. Oh, voilà, voilà ce qu'on a reçu. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Que des histoires. Frère, on était, au début, tu ne voyais pas ça comme ça. En fait, quand tu te sépares de ces personnes-là, tu te rends compte qu'en en fait, on voulait te fatiguer et, et détruire l'œuvre que le Seigneur a à faire dans, dans, pour, son, pour son royaume. Voilà pourquoi, en fait, frères et sœurs, les critiques, il y en aura toujours, les grands camps, il y en aura toujours, euh, les scandales, il y en aura toujours, mais pourvu que tu ne sois pas dans, un, dans le péché. Voilà le plus important, ne sois pas dans le péché. toi, travaille pour le royaume, peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe, en fait, c'est le conseil que je donne aux chrétiens, qui ont reçu des visions du Seigneur, qui ont reçu des choses à faire pour le Royaume, faites-le. Même si l'œuvre que tu fais pour le Seigneur n'est pas approuvée par ton pasteur, par tes anciens, par ton Église, fais le travail que le Seigneur te demande de faire. Fais le travail. Tu seras traité de rebelle, d'orgueilleux, de tous les noms. Mais toi, fais le travail, ça c'est pour fermer la parenthèse, fais le travail que le Royaume te demande. Jésus n'est pas resté à savoir si les pharisiens étaient d'accord. Ou si les anciens étaient d'accord Les apôtres ne sont pas restés dessus. On leur dit, taisez-vous, ne parlez plus en ce nom-là. Est-ce qu'ils ont sont arrêtés Ils ont continué. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, en fait, il y aura toujours de l'opposition dans l'œuvre que tu feras pour, pour le Seigneur. Et c'est des choses que tu découvriras par la suite. Au début, tu penses que tout le monde va t'acclamer. Bravo C'est bien, continue Mon ami, tu vas recevoir des attaques, des combats parmi même les chrétiens. Voilà la vérité. Parmi même, avec, parmi ceux avec que tu pries c'est ceux-là ceux même qui vont te mettre des bâtons dans les roues je vous dis la vérité ce n'est pas quelqu'un de l'Australie de, de Chine qui viendra c'est les gens de chez toi comme Jésus il est venu chez les siens nous dit la parole dans Jean, dans Jean 1 on va, on va le prendre moment. Parce film c'est écrit frère hein, tout ce qu'on dit hein. Et, euh, je, je vous dis la vérité c'est c'est écrit il ne euh, faut, pas, faut pas avoir d'animosité de haine tout ça au début ça peut te choquer que des gens avec qui tu peux connaître, des gens que tu peux prier avec, que tu, peux, que tu aimes, que c'est ceux-là même qui te, qui, te, qui te combattent, qui vont même mentir sur toi, qui vont rapporter des faux témoignages sur toi, qui te calomnier. Frère, tu, seras, tu vivras ça. Mais il ne faut pas haïr personne, il faut aimer. Et c'est là où le Seigneur va, va travailler ton cœur, va travailler ton âme, mes amis. Je vous dis la vérité. Ah oui. Et c'est là qu'il faut prendre position pour le Seigneur. C'est dans ces moments-là. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ça va être difficile, mais avec le Seigneur, tu y arriveras. Eh oui. Alors, dans Jean chapitre 1. Eh, c'est important de savoir quand même que ce que tu vas vivre. Alors, alors, alors, alors c'est où cette parole Voilà. Voilà, Jean chapitre 1 au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Si le Seigneur vient lui-même physiquement dans une église aujourd'hui, frère, on va le rejeter. Je vous dis, même nous, on peut le rejeter. Si on regarde l'apparence, on va le rejeter. Si le Seigneur vient physiquement dans cette génération et prêche sa parole, on dira que c'est un, un, un démon. On va le traiter de démon, de Belzébul Comme on l'a traité pareil dans la Bible On a traité Jésus de Belzébul Frères et sœurs Pourtant Jésus n'a commis zéro péché Jésus n'a pris la femme de personne Jésus n'a insulté personne Jésus a dit Jamais a, En fait il a commis zéro péché mes amis On l'a traité de diable Donc toi là <rire> Toi là qui entends ce message Tu aimes le Seigneur Oui tu peux l'aimer on va te traiter de diable. Pourtant, quand on va voir ton, ouvrir ton historique, tu n'as pas commis le péché, tu n'as pas commis le mensonge, tu n'as pas commis le mal, tu n'as pas la fin de personne. Tu as juste pris position pour la parole du Seigneur. On va te traiter de diable. C'est un, dé, un démon. Elle veut détruire l'Église. Voilà ce que, mon ami, tu as vu. On va tous vivre ça, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce n'est pas encourager les chrétiens aux Antilles. Les chrétiens dans les nations, en Inde aussi, j'ai vu qu'il y a aussi l'Inde qui suit, le Canada, euh, le Côte d'Ivoire, le Gabon. Frères et sœurs, prenons position pour Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Quand tu prends position pour le Seigneur, frères et sœurs, tu seras dépassé. Je te dis la, la vérité, tu seras dépassé, mon ami. Tu vas plus rien contrôler. Tu vas plus rien maîtriser. C'est lui qui va prendre le contrôle de toutes choses. oui frères et sœurs, il est, quoi, on dit Elle était dans le monde et le monde était fait par elle, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elohim. Voilà. Donc en fait, voilà où euh, tu passeras, où nous passerons, nous passerons par ces chemins de, de, de, de, de Belzébul, de diable, de sorcier, de sorcière adultère, de menteur, de pécheur. En fait, tu seras traité de tous les noms. Et ça, tu dois le savoir. Et la parole dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront. Quoi Écrit sur le chat. Je vais que quelques secondes passer. Seront aimés de tout le monde. C'est ça qui est écrit Seront persécutés. Oh oui. Tu seras persécuté. Et ça on ne le comprend pas tout de suite Quand on se convertit, oh tout le monde est amour tout ça. Quand tu vas commencer à marcher Quand tu vas commencer à grandir Commencer à, à suivre le Seigneur de plus en plus Tu vas voir autour de toi L'animosité qu'il peut y avoir La haine qu'il peut y avoir La jalousie qu'il va y avoir Frère c'est, en fait, comme le dit Paul hein, Souvent dans, dans la parole Là on doit voir la justice du Seigneur Dans le chrétienté, c'est là qu'on voit les, les, les pires péchés, les pires veux, Mensonges Frère c'est c'est terrible, et si tu t'arrêtes à ça là, tu peux même quitter Jésus. Je vous dis la vérité, tellement que tu seras choqué de l'animosité, le comportement humain, la, la, le, le mensonge des hommes, frères et sœurs, mais c'est terrible mes amis. Oui frères et sœurs, mais nous autres qui croyons au Seigneur, ben, suivons le Seigneur et prêchons la lumière, prêchons la vérité, simplement. C'est tout. Oui frères et sœurs, donc faut pas t'arrêter, « Ah, oh, on ne m'a pas aimé, on n'aime pas le travail que je fais. » Donc je m'arrête, je vais m'asseoir, j'arrête Je ne vais plus parler de Jésus Parce qu'on ne m'a pas approuvé On n'aime pas trop ce que je fais Donc je m'assois Je ne vais plus parler Mon ami, si tu fais ça là Tu vas tellement t'ennuyer dans ta vie Tu vas tourner en rond Donc voilà pourquoi il faut fermer ses oreilles C'est important de le faire aussi Fermer ses oreilles, aux paroles, aux critiques Mais pas au Seigneur, hein. Mais aux critiques Tout ça, et fais le travail du Seigneur Sinon tu ne feras jamais rien C'est comme le monde, le monde nous enseigne on voit des sportifs, des fois, qui ne sont pas aimés. Voilà, ils sont élevés par le public. mais C'est le même public qui va les écraser. Il y a beaucoup ben, qui se qu font, mais ils se noyent souvent. Il y en a d'autres qui sont plus forts euh, au niveau mental, je dirais, mental. Et qui vont résister, qui vont persévérer. Nous, on doit être enracinés dans le Seigneur. Pour pouvoir résister, tenir ferme face à toutes ces choses qui vont aller de plus en plus. C'est tout le temps, en fait. frère, Ça ne va jamais s'arrêter. Voilà pourquoi nous devons avoir des cœurs d'enfants. Être au pied du Seigneur se repentir, s'humilier et demander la, demander la grâce du Seigneur, prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous critiquent, prier pour ceux qui, te font, qui nous ont fait du mal, qui te font du mal, de prier simplement. Et c'est le Seigneur qui va justifier en fait. C'est tout frère et sœurs. En fait, la Bible est claire, c'est le Seigneur qui justifie. Vous voyez, souvent nous on veut se justifier, on veut, euh, non, si, si, non. en fait, non. Fais le travail seulement. Et quand le, le Jean-Baptiste Jean était en prison, il, est, euh, il, a envoyé, il a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir Jésus lui a dit quoi Allez leur apporter ce qui se passe. Les morts sont insultés, les, les aveugles le voient, tout ça. En fait, on reconnaît un là-bas sans fruit. En fait, c'est fais le travail du Seigneur. Tu n'as pas à vouloir te justifier, tu n'as pas à vouloir... On est humain, on peut chercher des fois, non mais voilà la vérité, tout ça. Frères et sœurs, en fait, là, ce qu'il faut faire en fait, c'est quoi Rester au pied du Seigneur. Oh. Désolé pour le bruit, ça, voilà. Reste au pied du Seigneur et continuez à faire son travail. Continuez à faire son œuvre. D'accord, frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais arrêter le bruit là, je reviens. Mes oui, frères et sœurs, donc continuez à faire le travail du Seigneur. Simplement, euh, voilà, fais le travail. Fais le travail. Euh, sèche tes larmes. T'as beaucoup pleuré hier, tu as beaucoup souffert hier. Aujourd'hui, c'est le temps de sécher tes larmes. Ta famille attend l'évangile, les hommes attendent l'évangile. Dans d'autres contrées, dans d'autres pays, il faut penser à ces personnes-là. Parce que l'appel que nous avons reçu du Seigneur, c'est pour des gens qui sont aussi loin. Vous voyez, frères et sœurs. C'est pour nos familles qui sont proches de nous, nos frères et sœurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça va très loin, en fait, frères et sœurs, la vision que nous recevons du Seigneur. Ça va très loin. Donc, ce que tu as, as reçu du Seigneur, ce n'est pas forcément pour ton quartier. Forcément, c'est ça. C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va toucher d'autres contrées, d'autres pays, d'autres personnes. Donc, il ne faut pas t'arrêter. Ce que tu as reçu, c'est pour délivrer des milliers de personnes frères et sœurs. Voilà pourquoi en fait frères et sœurs, nous ne devons combattre personne. Habib dit quoi Si une œuvre vient du Seigneur, eh ben personne ne peut la détruire. C'est ce que ben, Gamaliel a pu dire, euh, comment dire, à, aux pharisiens. Voilà. Que si cette œuvre vient du Seigneur, eh bien en fait, euh, personne ne peut la détruire. Mais s'il n'y a pas du Seigneur, elle se détruira. En fait, il dit quoi Ne prenez pas le risque de combattre contre Elohim, frères voilà pourquoi en fait, Christ y prie En fait, nous chrétiens On doit pas se mettre à Voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a n'importe quoi Il y a n'importe quoi, quoi, quoi Qui se fait aujourd'hui dans le chrétienté On voit le chaos, donc on est obligé de prêcher la vérité Pour que la croix soit annoncée Que l'évangile véritable soit annoncé, la sainte doctrine soit annoncée Parce qu'il y, y a beaucoup de désordre C'est vrai, mais hein, lorsque nous voyons Quelqu'un prêcher et tout ça Frère, déjà quelqu'un se lève pour aller prêcher Prions pour lui, prions pour elle Vous voyez frère et soeur Déjà, nous-mêmes, on a du mal à le faire. Je nous mets tous dans le même sac. Parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas... Arrivé même si on le fait, on n'est pas parfait. On est tous dans le même sac. Nous-mêmes, des fois, frère, si on a plein de poutres ici, on veut retirer la poutre des autres. Frères, tu vois un frère, un frère une sœur, aller évangéliser, aller prêcher la parole. Pourquoi tu commences à le critiquer? Pourquoi tu commences à le critiquer? Déjà, toi, est-ce que tu le fais déjà, toi? Tu vois? Le Seigneur dit quoi? Retire, la parole dit quoi? Retire... La, la poutre qui est dans tes yeux avant d'aller retirer la poutre qui est dans l'œil de ton prochain. Tu vois On est trop dans la critique. Ça, c'est une parenthèse. Le partage est fini, mais je me laisse conduire. Je crois que ça va encourager beaucoup de chrétiens en même temps amener à la repentance beaucoup de chrétiens. Tu es le premier à critiquer ton frère, ta soeur. Oui, mais il ne faut pas faire le je puisse dire ça comme ça. Toi, tu fais quoi C'est pour ça, en fait, que lorsque nous voyons des gens prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui crient. Dis pas, ah, mais écrit. Mon ami, laisse-le prêcher Jésus. Christ n'est pas moi annoncer. C'est le Seigneur qui connaît les cœurs de chacun. Vous voyez, frère et soeur Déjà, toi, as du... déjà, toi tu ne le fais même pas. Lui, au moins, il le... il a... elle... elle ou il, a... Elle, a... il ou elle a le courage déjà de le, de le faire. Déjà, parce qu'il faut le faire déjà. Toi, tu viens, tu critiques, tout ça, mais toi, tu t'auras des comptes à rendre au Seigneur. Parce que le Seigneur voit que la force qu'elle a, elle essaye. Même si on fait des erreurs, le Seigneur est celui qui corrige. Donc je veux dire aussi aux chrétiens, n'attends pas à ce que tu sois parfait, parfaite. Quand j'ai commencé à prêcher, à crier dehors, frère, c'était dès ma conversion, dès 2010. Je me suis converti en 2010 en Guadeloupe. Dès Guadeloupe, j'ai commencé à annoncer l'évangile, frère et soeur. Je vous dis la vérité. J'ai commencé à annoncer l'évangile, j'ai commencé à prêcher. Je suis venu en France, j'ai commencé à prêcher, crier. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez frère et soeur, c'est pour vous dire en fait que malgré les erreurs qu'on peut faire, le Seigneur, notre papa... Il va nous guider, il va nous donner la sagesse, il va nous donner l'intelligence. Parce qu'il est notre, notre papa. Tu as vu un père abandonner son fils Tu as vu un papa Non. Il est fidèle et il, va, il prend son temps avec nous. Parce que nous, humains, on ne comprend pas tout de, tout de suite. Vous comprenez, frère et soeur Regarde tes enfants, nos enfants qu'on peut avoir. On leur dit, fais pas ça deux fois, ils, le, le, ils, vont, le refaire, ils vont le refaire. Parce qu'ils sont encore enfants. Ils sont grandissant. vous allez voir, ils vont prendre la maturité. Est-ce que nos parents nous disent de ne pas faire toujours les mêmes choses nos parents, quand tu vas aller voir nos parents, non, on est grand. Quand tu vas voir tes parents, est-ce que tu refais les mêmes bêtises que tu faisais quand tu étais petit? Non. Pourquoi? Parce que tu as grandi, tu as pris de, de, de, de, de, de, de, de la maturité. Vous voyez, frère et soeur? donc tes parents ne vont plus passer sur leur temps à te dire les mêmes choses. C'est comme si tu vas chez tes parents et tes enfants et tu fais les mêmes bêtises quand tu étais petit. Donc, là, en fait, c'est qu'il y a un problème. Vous, vous comprenez? Mais c'est pour te dire en fait que la maturité que tu as aujourd'hui, la sagesse que tu as, as acquise aujourd'hui, fait que tes parents ne vont plus te répéter les mêmes choses parce que tu as grandi. Donc, en fait, nous chrétiens, nous devons laisser les enfants du Seigneur travailler. Et frères et sœurs, nous qui évangélisons depuis plusieurs années, on n'a jamais mis la main sur quelqu'un et dit non, il faut faire ça comme flé, comme si. Non, frère, les gens travaillent, ils grandiront, ils verront comment les choses se passent sur le terrain au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Vous <coughs> voyez, oui, frère et sœur, nos frères et nous, frères, avec qui on, on travaille, qui évangélisent, qui. Frère, on s'appelle, on s'encourage. Mais je n'ai jamais donné de méthode à quelqu'un. Oui, ça fait 10 ans, 12 ans que je le fais. Il faut, faut faire comme si. Mon ami, c'est l'Esprit qui conduit son peuple. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir ses enfants, qui, qui les amène à la maturité et qui donne, leur donne la sagesse pour faire les choses. Vous, vous comprenez C'est ça aussi. Vous voyez? Donc tu vois un frère ou une soeur qui prêche l'évangile, qui, qui essaie de faire un travail. Laisse-la travailler. Parce que peut-être le Seigneur lui demande de faire comme, de telle manière. Laisse-la travailler. Nous, souvent, on veut mettre des, des grappins, des joues, des ceci sur les enfants du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et c'est ce qui nous guette, en, nous, en tant que chrétiens, qui avons de l'avance en conversion par rapport à beaucoup de frères et soeurs qui vont travailler. On peut en plus, encourager selon la parole, etc. Tant que ce n'est pas péché ce que quelqu'un fait. Laissons le, laissons le Seigneur travailler avec tout un chacun comme bon lui semble. Et c'est avec les erreurs qu'on apprend, comme on, on le dit. Le, le monde le nous monde enseigne. C'est en trébuchant qu'on se relève. Quand on était petit, on tombait, des fois on se relevait, oh, faux. On s'est fait des bobos, on s'est fait des, des écorchures, tout ça. Mais aujourd'hui, on, on s'est marché. Vous voyez Parce que ben, chaque, chaque, chaque, chaque temps, chaque temps, ben, nous évoluons, nous grandissons et on avance avec le Seigneur. Le Seigneur est grand et puissant. Frère, il est capable de sauver tout le monde. Il a réussi à sauver Pierre qui avait trébuché. Oh non, je ne connais pas Jésus. Il a nié le Seigneur au troisième champ du coq. Qu'est-ce que Pierre a fait par la suite Il n'a pas été un grand apôtre. il n'a pas prêché la dans, parole dans, dans, partout frères et sœurs, des, des hommes, des miracles, des gens qui ont été sauvés, guéris, délivrés. Frère, c'est pour ça en fait que le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec chacun. Il va prendre un pied des pécheurs, il en fera sa gloire, il en fera sa gloire demain. Donc le Seigneur a un plan pour tout le monde. Le plan du Seigneur n'est pas notre plan. Vous voyez frères et sœurs, on ne va pas prendre la place du Seigneur pour avoir des plans pour les autres. Non le Seigneur a un plan pour ta vie Il a un plan pour chacun Il a une œuvre une à faire pour chacun Donc il faut qu'on laisse le Seigneur à sa place dans le cœur de chacun Donc tu vois un frère qui évangélise un frère qui, qui, Une soeur qui fait un travail Qui te dit qu'il y a un travail à faire Frère, laissons les gens travailler simplement Parce que le problème de beaucoup de chrétiens C'est qu'on devient des critiqueurs Vous voyez frère et soeur On veut devenir des critiqueurs Et nous mêmes on ne fait rien Les années passent mais qu'est-ce que tu fais Ton poste, c'est quoi Critiqueur. Et tu seras rejeté du Seigneur, mon ami. Parce que le, tout le temps que tu as, as critiqué, tu n'as rien fait pour le Seigneur. Tout le temps que tu as critiqué, lui, il a avancé. Aujourd'hui, il porte des fruits. Aujourd'hui, il porte des fruits. Toi, tu as fait quoi, toi Il y, a beaucoup, il y aura beaucoup de surprises. Hein? Les premiers seront les derniers. Et les derniers, là, seront les premiers. Voilà pourquoi il faut l'humilité, il faut la crainte du Seigneur mes amis. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de comédies dans le chrétienté, il faut la crainte du Seigneur mes amis. Et laisser le Saint Esprit diriger son peuple, frères et sœurs. Alléluia Waouh Le Seigneur a un plan pour chacun. Paul au début dans la parole, il persécutait les chrétiens. Qui aurait dit que Paul serait sauvé Qui aurait dit que Paul aurait été le plus grand, qui a travaillé que plus que tous les apôtres, pourtant c'était le dernier. <rire> mes amis, il a, travaillé que, il a travaillé plus que eux tous. Qui aurait dit ça? Paul qui tuait, Paul qui persécutait, qui haïssait les, les, les, les, les, les disciples. Paul, touché par la puissance de cet esprit, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les écrits de Paul qu'on lit aujourd'hui, mes amis. Voyez un peu. Donc, en fait, si on limite le Seigneur, frère, frère, je vous dis la vérité, c'est grave. La foi. Faisons confiance, confiance au Seigneur. Laissons les frères et soeurs travailler. Même si tu vois que... Ah, le Seigneur, va la, le Seigneur va la faire grandir. Si elle a péché dans ce qu'elle a fait, par exemple, ça, il faut dire, tu vois, mais en fait, chacun est conduit par le Seigneur d'une manière différente pour faire une œuvre. On ne peut pas faire une œuvre, copie, copie, copier, coller, tous faire les mêmes travails. Tous, on peut pas, ce n'est pas possible. Chacun travaille, comme le dit la parole dans Corinthiens. chacun a reçu le, le Saint-Esprit et chacun travaille différemment, mais toujours avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, frère et sœurs? De... Le corps ne peut pas être que yeux, le corps ne peut pas être que mains, le corps ne peut pas être que, que pieds, c'est impossible. Donc le Seigneur place chacun là où il veut, dans son corps. Donc si toi tes yeux, tu ne pas vouloir que le pied te ressemble, ça c'est la folie frère et soeur, vous comprenez? Donc quand je dis qu'il faut évangéliser, c'est la parole qui le dit, c'est pas parce que je, nous on le fait qu'on vous dit de le faire, c'est la parole qui le demande. Et chacun a comment le Seigneur le conduit, le Seigneur il, va, il parle à chacun, il est grand et fort et puissant pour conduire chacun comme il le veut, comme il le souhaite. Donc on doit se laisser conduire par le Seigneur, et il fera son travail en fait, en réalité. Donc voilà, Donc, si tu vois un frère qui travaille dans un pays, en Inde, en Chine, en je ne sais pas dans quel pays, comment faire le critiquer et prie pour lui, afin que l'évangile se propage encore plus. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe et bien, Beaucoup de chrétiens vont critiquer, critiquer, critiquer les autres, mais ils ne vont jamais prier pour eux pour que... Il soit sauvé ou que l'œuvre aille encore plus loin, que des hommes soient sauvés. On n'a plus la notion des âmes. C'est comme si aujourd'hui, il y a un concours de position, un concours de le premier, il faut que je sois mieux au-devant, une position élevée, plus vue que tel. En fait, c'est voilà la mentalité aujourd'hui de notre chrétienté. En fait, on, on se bat pour des positions, on se bat pour des postes, on ne se, se bat plus dans la prière pour que les âmes soient sauvées. On n'a plus la soif que le, le Seigneur touche les âmes. Il n'y a plus ça, en fait c'est devenu aujourd'hui, euh, comment dire, le, celui qui est mieux vu, celui qui est plus adoré, plus acclamé oh moi je suis pour un tel, oh, voilà le chrétien aujourd'hui frère et soeur c'est grave mes amis il n'y a plus le travail du royaume, il n'y a plus la pensée pour les âmes il n'y a, a plus ce désir que le Seigneur sauve les âmes il y a des systèmes et des systèmes et des systèmes qui sont mis en place, des traditions et plus tu dis aux chrétiens, il n'est bon. pas bon réel, Il n'est pas bon c'est parce que la Bible dit, ils vont débattre, ils vont débattre, ils vont débattre, ils vont débattre. Pourtant, la Bible ne dit pas ça. Comme dernièrement, on parlait avec des témoins, je parlais avec des témoins de Jéhovah. La Bible dit que, le Seigneur dit clairement. Hein. Regardez, on va prendre le, le passage. Est là, est là, est, frère, c'est compliqué. L'Apocalypse. Apocalypse, euh, Apocalypse 20 et, 20, 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mes frères et ça, c'est Jésus qui le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Parce que le témoignage de Dieu va que c'est... d'une année commencement, il fait deux jours. Il l'alpha et l'oméga. On dit ça, j'ai dit, mais c'est qui, qui a dit ça? Ils ont tourné autour du pot pour ne pas dire que c'est Jésus. Parce que si tu dis que c'est Jésus qui a dit ça, forcément il est Dieu. En fait, c'est la folie. Oh, ça, en tout cas vous avez compris le vous avez dû comprendre c'est quoi le voilà, que le Seigneur voulait faire ressortir ressortir sa divinité, ressortir qu'il est, il est Dieu. Ah oui. Donc voilà, donc frère et soeur, et euh, je crois que le Seigneur nous a Interpellé sur ce point-là. De laisser les frères et sœurs, voilà tu vois frères frère et soeur qui travaille, tu ne le connais pas, prie pour elle, prie pour lui. Que Christ soit encore prêché. C'est plus Christ est prêché, ben, le Seigneur il, il va sauver, Vous comprenez C'est ça mais nous ne pouvons pas se mettre en tant que euh, chef pour dire non, non, mon ami, laissons le Seigneur. Chacun doit s'approprier Yeshua. Yeshua est pour tout le monde. Yeshua est pour l'Église. Vous comprenez, frère et soeur Donc, si tu vois un frère et soeur qui, qui évangélise, gloire au Seigneur, sois content. Ah oui, tu veux te réjouir. Mais ne cherche pas à chercher les défauts. Ah, non, non, non Après, tu vas commencer à parler, oui, dans mon Église, tout ça. Mon ami, quand quelqu'un te parle dans son Église, je parle aux hommes et aux femmes. Même les convertis qui vont entendre cette vidéo Si quelqu'un te prêche et te dit viens dans mon église Mon église, mon église, mon pasteur, tout ça Fuis cette personne Ah oui Si tu parles pas de Jésus, le sauveur du monde Crois en Jésus Christ Mais tu parles plus de son église que de Jésus Prends tes jambes à ton cou Cours vers Jésus Christ Ouvre la Bible Et c'est là que tu auras ta rencontre avec le Seigneur Aujourd'hui beaucoup de chrétiens prêchent leur paroisse Prêchent leur église Tu dis dehors ils vont prêcher Viens dans mon église dimanche à midi Viens dans mon église, ils ne vont jamais te prêcher Jésus. Jamais te prêcher la repentance. Jamais te prêcher euh, la croix. Ils vont te prêcher leur paroisse, leur religion, leur pasteur. Mon pasteur, il est comme si Mon pasteur, il fait ci. Mon pasteur, il est comme ça. Quand c'est ce message qui est prêché, frère et sœur, c'est pas l'évangile, ça, mes amis. On doit te prêcher Jésus, ton créateur, ton sauveur. Alors voilà, frère et sœur. On vous aime beaucoup. On vous aime fort, fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent prendre le baptême, vous, vous pouvez le dire sur le chat. On va vous baptiser, on va prendre rendez-vous avec vous, on va, on, on, va, on va vous baptiser. Et ou bien envoyer un mail sur contact.evdn.org et on va prendre contact avec vous pour vous baptiser, pour vous baptiser à la grâce du Seigneur. Et ceux qui veulent la prière pour euh, la maladie, ben, envoyez aussi un mail. On va, je ne sais pas si on peut organiser. On va voir pour organiser un, un temps comme ça de prière pour les malades. Exprès pour prier pour les malades. Et le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Donc voilà. Et, euh, donc voilà, et on prie pour que. Ceux qui sont connectés ce soir, ben, mets ta main ou ta mal. Que le Seigneur puisse te guérir de ta maladie, de ton cancer, de ton sida, de, de, de, de, comment dire, de tout ce que tu peux avoir de mal dans ton corps, que, de, que les médecins ne peuvent pas guérir. On prie, mets ta main ou ta mal. que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, puisse te guérir, te délivrer, te restaurer. et euh, voilà, Il est vivant, il est plus grand que les marabouts, plus grand que les galettes à fait, plus grand que ceux qui te promettent de, de guérir et en contrepartie tu les payes. Il est temps d'aller vers Jésus-Christ, il est temps de voilà, foi dans le Seigneur. Donc voilà, frères et sœurs, bonne soirée à vous tous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse fortement. Il y a un album qui est en préparation. Prochainement, je ne vous dis pas le titre, comment il s'appelle. C'est en préparation. Il y a des, ch des chants qui sont en préparation. Donc en fait, voilà le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas une église, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes en mission. On se réunit pour prier, comme le dit la parole, là où il y a deux trois réunis. En son nom, il est au milieu d'eux. Voilà, on fait des, des conférences quand le Seigneur le permet. Voilà à Sergi en mission, voilà, où il nous conduit. Donc en fait, on veut être libre, voilà, et aller là où le Seigneur nous conduit. Et comme ça, dans sa parole, hein, on a vu que le Seigneur n'avait pas d'endroit pour poser sa tête. Il était ici et là, il allait ici et là, il travaillait, il était dehors. Pareillement, l'Église coméditive, pareillement les chrétiens, nous ne sommes pas catholiques, on n'a pas de croix dans nos coups. on est croyants, on croit en la Bible, on croit en l'Évangile, on croit en celui qui nous a créés. Simplement, nous ne sommes pas là pour vous dire venez chez nous, venez, allez vers le Seigneur, croyant Jésus-Christ. Et vous serez sauvés, vous allez le vivre, vous allez le, vous allez le découvrir, comment il est bon. Et c'est ainsi qu'après, le Seigneur ben, permet que des frères et sœurs se, se, se rencontrent, prient ensemble, partagent la parole, témoignent ensemble. Simplement, c'est comme ça, en fait, l'évangile. Et euh, nous ne sommes pas là euh, pour dire, restez 20 ans dans notre église, 20 ans, euh, suivez-nous. Ce n'est pas ça le message. Est le message, c'est de suivre Jésus-Christ, de l'adorer et de travailler pour son royaume, de, de lire sa parole, d'être formé par rapport à sa parole, de faire des recherches, de prier. C'est ça, en fait, l'évangile. Et euh, bondier bon, bondier fidèle. Et je bénis mon, mon peuple guadeloupéen. Voilà, que bondier bénissez autres, Que Dieu sauvez-vous. Voilà, travaillez, <coughs> travaillez travaille pour Dieu. Église à Guadeloupe, travaillez pour Dieu. Et il euh, y a un, un, un jeune, vous voulez dénoncer ça il n'y a pas longtemps. Mais en, en français, ce qu'on dit par le Seigneur, mais là, je le dis. Euh, dans une église en Guadeloupe, là, voilà, et, qui, dans, qui font du Densol, tout ça. On a appelé euh, quelqu'un qui travaille. C'était compliqué, il, il, alors qu'en mission, il avait dénoncé ce, ce pasteur-là, un jeune, un jeune, hein, il est apôtre au pasteur, un jeune garçon. Et du coup, il a dénoncé ce qu'il faisait, etc., en mission à notre frère Johan. Donc on a rappelé là, quelques temps plus tard, pour ça, pour qu'il nous, comment dire, qu'il nous, qu'il confirme encore des choses, Là, a changé de langage. Changement de langage. Pourquoi On a mis la pression certainement pour qu'il ne puisse pas dire les choses, tout ça. Et on a, dit, on a dit, la parole dit ça, ça avec nos frères, on était en téléphone, on a bien parlé. Voilà ce que la parole dit, etc. On lui a dit de, de, de, de donner son numéro. Je ne sais pas ce qu'il a dit par rapport à ça, en gros, il va y occuper, il faut prendre un rendez-vous. Voilà, il faut prendre un rendez-vous. Aujourd'hui, il faut prendre des rendez-vous pour parler avec des, des soi-disant euh, dirigeants. Il faut prendre des rendez-vous pour, pour parler avec eux. vous n'allez pas avoir un problème. Vous n'allez pas avoir un problème. En Guadeloupe aussi, il faut vous réveiller aussi. Arrêtez d'aller chez les pasteurs qui vous prennent votre argent, qui vous dépouillent, tout ça. On vous, on vous prêche des choses qui ne sont même pas bibliques. Il est temps de vous réveiller aussi. Vous voyez, frères et soeur hein, hein, Densol, du densol que nous, nous t'aimé, quoi de pas part Densol. Go densol. Go son système. nous t'aimé quoi de pas part, mes amis Il y a un problème. Il y a un problème. Et j'ai vu dans la salle, il y a des gens qui étaient comme ça, qui étaient choqués, je crois. Je bénis le Seigneur. Parce que Bible... Je ne vais pas... Je, peux, je peux parler de La tibre. Bible n'a pas dit ça... La Bible n'a pas commandé nous... Faites d'un seul... En réunion... En bondier mes amis... Bible a dit nous... fait nous adorer bondier... avec en nous... en esprit... En vérité... Vous avez Il est temps que... La Guadeloupe se réveille... Il Faut nous... Bout tibre, mes amis... quel est à pays en nous... Mes amis... Parce que nous... Nous nous dormir... Dormir nous dormir... Dormi, nous dormi. pas bon dénonce de pasteur là ça pas bay l'argent toute la gens qui passe en habitat pasteur toute l'argent gens qui passe à dans vital l'église et vie vieur pas pas avancer foyer pas pas manger pourquoi l'argent qu'abamoun yo ka di faut faut bay au 10% de salaire c'est le salaire au faut bay au dime faut bay au l'argent dit pasteur là ça est travail mais ça veut dire et je travaille pour faire mi parole là ça pour dire c'est pasteur là ça est travail parce que là, mon Dieu a dit que, je ne veux pas les en même temps, pour ceux qui ne comprennent pas le cri. Hein. Quand le Seigneur dit que l'homme mangera de la sueur de son front, c'est valable pour les pasteurs, c'est valable pour eux. Donc quand tu vois un pasteur, mon frère, ma soeur, qui sort d'Afrique, parce qu'il y a des, des pasteurs qui sortent d'Afrique, pour venir en Guadeloupe, dépouiller la Guadeloupe, il faut les renvoyer d'où ils viennent. Dis-leur qu'en Guadeloupe, là, on a la Bible. Même si c'est un autre pays qui vient, même s'il vient de Canada, peu importe le pays Donc chaque pays doit dire ça à leur pays Donc en France, si tu vois un Canadien qui vient en France Pour te dire un autre message Dis-lui, retourne notre pays Nous ici, on a la Bible Et si retourne au Canada, dis-lui au Canada, on a la Bible Donc en fait, il sera perdu après pas <rire> qu'on dise, je suis raciste, ou on n'est pas raciste Mais chaque pays doit défendre l'évangile Chaque continent où tu as la parole Doit défendre l'évangile vous voyez, frères et sœurs Donc, du Den Sol, les gens chantaient du Den Sol dans l'église, du Den Sol. Donc, on appelait le frère pour dire au frère, voilà ce que la parole dit. Il y a ces débats, tout ça. Mais en fait, il ne, pouvait, il ne pouvait que être d'accord avec ce que la parole dit. Vous voyez Et nous, quand on voit ça, on est obligé d'avertir la Guadeloupe. On ne peut pas laisser ça comme ça. On est obligé de dire que ça, c'est un loup. Vous voyez, frères et sœurs qui, qui fait n'importe quoi dans l'église. Donc, on est obligé d'avertir, de dire ça n'est pas bon, ça mais c'est là, là il n'est pas bon nous pourrons voir la Bible chanter d'un seul nous ne pouvons pas de la Bible que Jésus Christ vient chanter dans le oui les apôtres, oui, nous rèvons, nous rèvons, nous rèvons ah on ne dis pas dit ça mes amis et en plus on ne comprend même pas ce qu'il qui chante la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend quand on entend quelqu'un chanter une louange on doit comprendre ce que dit la louange il faut comprendre qu'elle dit la louange la on a qu'à sauter, sauter, mettre, sauter, qu'on a rien à dire, mes amis. Imaginez que sans n'est pas qui est entré là. Un monde qui n'a pas connaître le monde Dieu. dans l'église là Quelqu'un qui sort de l'église, qui rentre dans l'église, qui ne connaît pas le, monde, vit, connaît pas le Seigneur. Il a entendu Densol le pour les Français, pour ceux qui, qui ne comprennent pas dans le l'écriture. qui a chanté dans l'église là, mes amis. Pas un qui vient là. -haut. Nicky dit mais quand il a de nuit, est sans boîte de nuit mais c'est sans c'est te raconter hier soir mais ces c'est là c'est sans te raconter gros gros gros gros l'instant c'est sans te raconter hier soir là mais en boîte de nuit mais c'est là sans qu'on nous raconte et on ne va pas danser là. quand il est sans boîte de nuit c'est là ah bon dieu comme ça ah merci bon dieu comme ça mais bon bon dieu comme ça et c'est comme ça que beaucoup de personnes viennent dans les églises et ils pensent que le Seigneur c'est comme ça qu'il est donc en fait, ils ne sont pas dépaysés, ils vont se dire, ah, mais c'est bien d'être chrétien, je suis chrétien, hein? je suis chrétien. Parce qu'on peut se permettre ça en fait. Donc en fait, ils vont comprendre que ils vont croire plutôt que ce qu'ils ont laissé de, dehors, dans les boîtes, se retrouve dans l'église. Donc pour eux, il n'y a pas de différence. Et après, on va dire, ah ils sont touchés, hein? les gens sont touchés. qui touché Les émotions... Tout ce qu'ils voient dans l'église leur rappelle le monde Donc en fait ils sont Ah ouais Donc en fait ils vont se rassurer se dire que ce qu'ils ont laissé derrière C'est pas si mauvais que ça Parce que dans l'église il y a pareil Mais enfer comme ça mes amis On va passer la musique après Vous allez voir On va tout montrer Vous allez voir ce qu'est l'église ça Le chaos mes amis Vous n'avez pas avoir un problème mes amis Vous n'avez pas un problème vidéo là c'est nous couper on va couper cette partie là on va balancer cette partie là mes amis c'était même pas prévu mais je crois que le Seigneur veut interpeller son peuple non problème en affaires de l'Église là un problème en, en, en, en l'Église là non problème, problème ça la Bible là nous dit nous fait c'est débiter que nous, nous pas vrai jour de la mes amis au oh, Bible là, oh Pierre au oh, Paul au oh, Jacques demandez moi de l'argent mes amis nous pas vrai pont disciple dit, dit moi comme ça nous voulons 10% de salaire. Où la Bible? Dime là pas d'actualité encore, mes amis. d'imla là c'était la loi. d'imla là c'était la loi. À présent, nous aussi, la dispensation de l'église, mes amis. Et bon Dieu, pas jamais de l'église, Dime là c'était pour Israël. On impôt que Israël était pour payer. Mais bon Dieu pas jamais demandé Paul prêcher à part. Dime, on s'amène ma Bible la, mes amis. On s'amène ma Bible la Bible là. Bible là qui nous il fait nous, battre nous ba, sans contrainte, sans mauvaise pensée voilà. faut by, evé enqué, un peu que ou content ba. Ba, euh, ba, ba, ba, ba, pour soutien l'église, mes amis. Un qui a manqué, y a les autres. On l'a manqué, on qu'on peut jouer, vous pouvez danser comme sauter dans seul dans l'église là, on peut Bon Dieu, d'accord, pas que mes amis. là, alors on à ça que le monde, pour mener l'église à autres, mes amis. De Et là nous ça. nous sommes rédignés, nous nous sommes rédignés, nous sommes pas bons Donc, on voit si c'est nous qui sommes bons Ou si c'est bon Dieu qui est bon mes amis Bon Dieu qui avertit nous en boîte de... en église qui vit une boîte de nuit mes amis Je pense que nous avons bon Dieu dans ça mes amis Je n'ai pas ressenti que c'est même bout que le monde Je n'ai pas ressenti c'est même bout que le monde que le a dit nous adorer Bon Dieu avec des hymnes, des cantiques, des louanges. Il a dit nous prendre ça qui dans le monde pour transformer en Bita. Bon Dieu. Quand le monde qui dit là le monde qui voit ça mes amis, quand le monde qui dit, il veut dire qui Bita ça c'est Bita. Le monde ça il va mettre en église là. Alors il prend Bita pour pour pour chanter en église là. Là c'est chanteur là qui voit ça. Quand il veut dire, il veut mais quest c'est messieurs, c'est messieurs prend musique pour chanter c'est vous. Eh ben ouais. Et eh bien, ils ont procédé même. C'est ça, c'est ça. Nous, ça n'est pas rien qui disons-t'à-prézant. Nous, ça y aurait disons ta présence, mes amis. Nous, oui. pas passent cette vidéo à, à, à, à la fin, vous avez dit, vous voyez, quelqu'un passe dans l'église-là, mes amis. Vous voyez, bêtise, ouaïdné, d'un seul, son système, mes amis. Le monde, vivait en l'église avant t Soit disant, en l'église avant Parce que, moi, je les d'ici, la casa avant En cas le Biblia a dit que c'est nous qui ne tentons pas à bondir Nous sommes le temple du Saint-Esprit Où c'est Saint le temps par Saint-Esprit là mes amis C'est bah, si vous qui ne tentons pas Le pas t'en temple, c'est vous qui ne pas à bondir Vous Donc tous les dimanches, vous voyez à un côté que c'est l'homme qui crie Alors que vous-même, c'est ce côté-là C'est vous qui ne pas à bondir Donc on a dit comme ça, tous les dimanches, en ne t'en pas à bondir Mais c'est vous qui ne pas à bondir mes amis Vous qui ne pas à bondir Donc, si vous voulez sauver, il faut quitter tout ce bitin là, mes amis. Il faut prendre résolution. Ou passer pas coucher et madame, pasteur qui qui Mais faut dénoncer pasteur là, mes amis. Si vous pas faire, mais bon pouvez que vous de vous pas que vous pas vous ne pas vous pas dire que vous vous ne pas dire vous ne que vous en dit dans l'église à ça, mes amis. On a qui est mort. Et qui est en enfer. Donc, vous qui êtes vous pression sur si vous. Mais faut courage parler. Vous, vous, avez rouge, vous, avez vous avez Mais si vous ne parlez c'est bon que vous Et pas, pourquoi pas, vous ne parlez pas, pas, vous ne parlez pas, dénoncer ce vous ne pas, vous ne pas, vous ne vous ne vous ne pas, vous ne parlez pas, vous ou chrétien ou pas chrétien. Ah. Donc frères et sœurs, soyez bénis, soyez protégés par le Seigneur. Que bon Dieu bénisse God bless you, comme on dit en anglais. Je dis just bless you. Et euh, c'est pas avec joie que nous dénonçons ça. C'est vraiment parce que ça fait, ça fait mal au cœur de voir l'état des, des chrétiens dans, dans tout ça. ça. Ça fait mal. En tout cas, frères et sœurs, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée.